Les amours, je suis en joie de venir ce jour, même si je suis, euh, entre guillemets, en purification, voilà, plutôt que de dire le mot malade, à la suite, si vous voulez, de, de toute une série de chocs et en même temps d'une opportunité de nettoyage du corps. Donc, désolée pour cette vibration qui sera moins porteuse que les précédents lives hein, au vu de mon état de nettoyage de mon corps physique, émotionnel et psychique, cependant, le cadeau derrière cette réalité, c'est d'embrasser, aujourd'hui oui, le défi, le deuxième de l'année, avec cette impulsion en moi de venir vous en témoigner. Je vous ai déjà transmis plusieurs lives sur ma chaîne YouTube et ici sur, sur Facebook, qui bien sûr sera aussi téléchargé et transmis euh, sur YouTube, de cette invitation à observer l'intelligence de nos ancêtres à travers un outil qui a été préservé dans le temps de l'Inquisition d'une pensée perverse, conservée par la tradition orale, mais aussi à travers des écrits dans des livres de pierre, que les inquisiteurs ne pouvaient, ont tenté de détruire bien sûr, mais n'avaient pas la traduction, le langage, donc ont laissé aussi encore vivant dans l'ignorance des messages transmis. Et au temps de l'Apocalypse, au temps des tribulations parce que là on, dans l'Apocalypse vous avez les quatre cavaliers qui annoncent euh, et qui sont cheminent sur la terre à travers le voyage le, le cheval euh, qui nous parle en fait de la guerre de la famine de la maladie et de la mort et là nous sommes dans ce bonjour quatre nous sommes dans ce quatrième cheval qui là bah, on le sait à travers cette expérience particulière d'une agression biologique à travers de la technologie et eh bien la mort se répand 2021 2022 2023 pour les initiés vous le savez quand on additionne ces trois années quand, fait, quand tu fais une addition tu mets 2021 plus 2022 plus 2023 ça fait 6066 donc on est dans une fractale plus élevée que le nombre de la bête qui, en fait, pour moi, pour certains, ça correspond à la reine rouge, à l'intelligence artificielle, mais pour moi, ça correspond à cette agression physiologique d'une implantation technologique et de cette fameuse marque qui sera dans, dans le corps, et que la marque de la bête, euh, on peut tout à fait envisager qu'en effet, elle soit l'intelligence artificielle, mais je dirais surtout que c'est une bête qui, se con qui est contaminante, qui propage la mort et qui permet de pucer tracé. Et on sait maintenant que le graphe de la haine comporte 6 neutrons, 6 protons et 6 électrons, je crois. En tous les cas, il y a une composition électromagnétique. Nous sommes des êtres électromagnétiques de ce fameux 666. Alors, pouvons-nous envisager que 2023 soit une année décisionnaire, décisive Décisionnaire dans le sens que c'est un temps de décision. Et on pourrait même envisager décisionnaire dans son endographe première avec l'air AIRE qui correspond euh à la maison de l'aigle. Chez les Mayas, l'aigle, c'est la médecine de l'homme. Le jaguar étant la médecine de la femme. La médecine de la femme étant la capacité à travers la réception de son corps astral de, et dans sa féminité de réception de réceptionner l'autorité de la virilité qui l'anime afin d'harmoniser les plans invisibles. Le masculin, dans son corps sexué, étant connecté à sa féminité intérieure, à son, sa féminité astrale, faisant descendre la compassion, l'amour et la vie sur la terre. Au jour du oui, ce défi, à travers ce référentiel spirituel d'une immense sagesse, va bien plus loin, si vous voulez, qu'un calendrier grégorien, comme nous l'avons l'habitude de l'utiliser, qui est un calendrier en vérité de mise en esclavage de la pensée. En effet, depuis le XVe siècle, eh l'Inquisition a imposé à travers la religion le suivi d'un calendrier créé de toutes pièces, avec des noms à chaque jour. Et nous savons très bien qu'un nom est une vibration. Maintenant, nous le redécouvrons. Ceux qui ont créé cette réalité en étaient tout à fait conscients. Ces sorciers, ces manges morts sont tout à fait conscients de ce qu'ils ont placé. À chaque jour, donc, correspond un prénom qui a été dans l'obligation d'être porté par les peuples. Ce prénom portant la vibration du sacrifice, la vibration de la, de la torture, la vibration de la mort le plus souvent. Au nom de Dieu, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du sein d'esprit <coughs> excusez moi c'est dur dur hein? euh, et donc à chaque jour les gens ne font plus attention prénomment leurs enfants ont des ongles des tantes des parents des qu'ont qui ont des prénoms qui sortent de ce calendrier qui vibrent une énergie une information mortifère c'était les prémices de la marque de la bête qui était déjà là à travers la marque du nombre à travers la numérologie, nous le savons, tous ceux qui s'intéresseront à ce sujet verront que c'est assez hallucinant d'observer cette réalité d'une imprégnation vibratoire alors même que le sujet l'ignore d'une réalité perceptible pour tout être qui va s'intéresser à ses codes dans son thème de naissance à travers les prénoms et le nom de famille, les nombres que cachent les lettres et la date de naissance. C'est pour ça que ma page, vous avez en haut, un décodage sur la numéro, la synchro, l'ufo, euh, l'astro. Et parce que c'est important euh, de, de connaître cette réalité, et j'ai pour cela que je vais m'engager euh, à partir de vendredi prochain, si ma santé me le permet. Euh, mais de toute façon, si c'est reporté, ça sera là, de faire toute une série euh, de vidéos pour donner davantage de compréhension à cette information, de ces encodages qui enferment nos âmes sans même que nous en soyons conscients. Et que plus nous en prenons conscience, plus nous pouvons nous libérer de, cette, de ces encodages et qui sont récupérés à travers la fraude légale du nom, à travers la, notre cotage en bourse, à travers le nombre de notre numéro de sécurité sociale et à travers le nombre de notre identité juridique qui est donc déclarée perdue en mer à l'âge de 7 ans. C'est très intense hein, ce que je vous dis là. 2023 comporte deux challenges. Je vous ai partagé dans d'autres lives que nous pourrions envisager dans une pensée de co-création que le premier mois de l'année, moi je l'ai déjà vu et pratiqué pour ma part depuis plusieurs années, est une opportunité dans ce nouveau mois, donc le numéro 1, de faire une rétrospective de tout ce qu'aura été vécu dans l'année précédente. Le mois de janvier souvent est l'opportunité. De poser, soi-disant, les nouveaux vœux pour l'année. Et donc, pour que ces vœux se réalisent, il faut bien évidemment changer à l'intérieur de soi, sinon ça ne marchera pas. Et donc, de faire une rétrospective sur ce qu'est-ce qui aura été vécu dans l'année 2022. C'était ma démarche et ma dynamique depuis plusieurs années. Et puis là est venue pour moi la prise de conscience de me dire, mais en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que 2023, c'est aligné sur le calendrier spirituel, un agenda de co-création quantique actif depuis 13 000 ans, protégé de l'Inquisition par l'ignorance des persécuteurs. Et pourtant, dans les années 80, tout a été mis en place pour débunker cette réalité avec un faux calendrier maya. Vous savez, ils adorent faire ça. La fausse astrologie d'aujourd'hui détruit l'astrologie des anciens. La fausse numérologie d'aujourd'hui détruit la, la numérologie des anciens. Et là, le faux calendrier du dream spell détruit le vrai calendrier des anciens. Cependant, quand ton âme recherche la vérité, et que tu n'es pas là pour être un croyant d'une religion euh, qui tue la spiritualité, mais pour être donc un expérienceur de l'étude de l'esprit, et eh bien c'est là où tout ce que je dis peut avoir du sens, de la pertinence, une invitation de réflexion, afin d'expérimenter toi-même la proposition que je propose. Enfin, pardon. La proposition qui se place dans la synchronicité parce que 1er janvier 2023 dans le calendrier grégorien créé et posé en Occident et qui maintenant s'est répandu sur toute la Terre au XVe siècle, je le rappelle, après la mise en place d'une inquisition euh, drastique qui a été officielle en France en 1233, mais qui s'est répandu sur la planète de façon horrible, avec des millions de, de bûchers, de, de tortures, euh, telles qu'ont été placées pour les libres penseurs. Euh, mais c'était une, une forme d'apothéose au XVe siècle, et on a appelé ce siècle le siècle des Lumières. Non mais franchement, vous voyez bien que la perversion narcissique dans la communication de ces fous mange morts est déjà là depuis bien longtemps, en fait. Et donc d'envisager qu'il y a une convergence... Converger dans le sens initial français, c'est la possibilité de mettre la vie au monde. Puisque le con c'est le vagin féminin, la verge étant le, le le nectar masculin qui va féconder donc en fait la fleur et que dans ce, dans cette abeille qui féconde le nectar féminin pardon va naître des fruits. Ok, converger c'est donc la fusion du corps du féminin et du masculin qui va euh, donc créer la vie. Et donc, dans cette convergence entre le calendrier grégorien et le calendrier maya, nous pouvons donc, en tous les cas, c'est mon choix, à vous de voir si ça fait écho, envisager la possibilité d'utiliser notre pouvoir de co-création avec cette proposition de convergence. C'est-à-dire, premier jour du 1er janvier, nous avons une énergie 1 dans le calendrier euh, donc spirituel de co-création quantique maya, qui nous propose d'être en unité avec nos rêves afin de sortir du cauchemar collectif. Et que tous les ignorants qui sont pris et point liés dans le cauchemar collectif, en étant des cauchemardeurs, co-créent une réalité cauchemardesque. Est-ce que nous allons aller -je rejoindre cette réalité dans la passivité, l'acceptation Ou est-ce que nous allons relever le défi de cette proposition, qui est celle d'être des ensemenceurs de vie le défi en tant que rêveur de co-création, c'est de fusionner avec notre intelligence de séparation pour faire le tri, entre une terre stérile par exemple et une terre fertile parce que si tu mets une graine qu'elle soit la plus belle qui soit dans sa puissance de vie sur une terre stérile en plein cagnard elle ne poussera pas pour autant donc tu peux être une belle semence d'étoile en conscience de ton état multidimensionnel sur terre si tu restes sur une terre stérile auprès d'une famille, d'amis, d'un conjoint qui en fait te brûle par un soleil de destruction t'empêchant d'exprimer la plus belle version de toi-même et de croître et de donner tout ce que tu pourrais offrir et eh bien en fait cette stérilité va faire que tu restes pieds et poignets dans le cauchemar collectif, dans un emploi par exemple pour pouvoir remplir ton frigo, qui ne te permettra pas dans le choix du courage que propose 2023 de faire comme les suspendus et de lâcher ton emploi nourricier pour aller vers une autre réalité peut-être avec les minima sociaux partir en province alors que la plupart des gens quittent la province et le milieu rural pour aller en ville parce que le, le vivier de l'emploi s'appauvrit comme Potchard avec tous ces commerces artisanats et euh, petites et moyennes entreprises qui sont en train de s'effondrer pour aller chercher la quête du graal salarial auprès des grosses entreprises qui va générer un esclavage de plus en plus conséquent puisque plus tu la fermes plus t'obéis plus tu te tu vends ton âme au diable plus tu auras cette possibilité donc il est bien évident que quelqu'un qui est déjà en poste dans une grande ville va ressentir cette réalité et donc fera t elle le choix de sortir du cauchemar collectif pour aller vers l'inconnu faire le choix de quitter une terre stérile de stérilisation puisque que nous en sommes là aujourd'hui pour aller vers de nouveau la vie la nature la terre et vers l'inconnu et perdre ses acquis Ou va-t-elle s'accrocher cette semence d'étoile, pourtant consciente de toute cette investigation de destruction majeure de la vie dans la peur de perdre le minimum vital et je ne suis pas là pour juger qui que ce soit chacun fera comme bon lui semble c'est à dire comment cela lui sera possible de d'avancer sur un chemin vers l'inconnu mais sachez que c'est le premier défi les 13 premiers jours de ce mois de janvier puisque chez dans le calendrier de co-création Maya vous avez ce sont des vagues de 13 jours donc ce qui fait que dans le mois de janvier il y a deux objectifs pour l'année et deux euh, défis aussi pour l'année deux actions deux deux euh, invitations de stabilisation deux invitations de contacter des pouvoirs deux invitations de suivre le flux de l'année 2022 deux énergies qui vont refléter une une une énergie intense d'une justesse ou pas, d'être dans le rêve et dans la sagesse de, de, de son pouvoir co-créateur, puisque hier, nous avons commencé donc une nouvelle vague vibratoire de 13 jours, où le but, c'est d'être des sages. Le sage, c'est celui qui a la capacité de connecter la connaissance, de naître avec l'expérience, dans au-delà du savoir, dans une pratique, d'une étude, qui l'amène à vivre des expériences. Et c'est ça la différence entre le savoir et la sagesse. La sagesse, c'est euh, cette expérience qui naît de l'étude et qui naît de la pratique, qui va permettre de dépasser l'intellect d'une connaissance et d'un savoir mental pour aller vers une expérience émotionnelle et matérielle. Lorsque la spiritualité se fait chair, on peut dire en effet qu'on est face à un guérisseur, à un chaman, à quelqu'un qui pratique et qui expérimente la sagesse de ce qu'il sait. Alors que sinon, bah, on est dans de la philosophie, dans l'hypothèse, dans, dans, dans la possibilité, ou dans une, une dynamique d'observation scientifique, de, de, de qu'est-ce que l'esprit peut proposer. Là, l'invitation de 2023, c'est un, est-ce que tu es un rêveur co-créateur de ta vie, ou est-ce que tu vas rester pieds et dans le cauchemar collectif Le défi, est-ce que tu es prêt à faire germer ton énergie pour aller t'enraciner sur une terre fertile afin de nourrir les autres par la croissance de ton expérience. Tu peux être au stade de la graine, tu peux être au stade de la germination, tu peux être au stade de la, de la croissance émergente au-delà. Après être allé dans le sol et avoir traversé avec courage toutes les difficultés de cette matière, aller puiser toutes les ressources dont tu avais besoin et l'eau nourricière dans la terre afin d'émerger au-delà de la terre et d'aller vers la lumière jusqu'à croître et à t'enraciner avec force sur une bonne terre stérile jusqu'à pouvoir nourrir les autres de tes propres fruits de l'émanation de cette croissance chacun va, être, va pouvoir observer là où il en est dans cette période et cette proposition est-ce qu'il est au sein de la... est-ce qu'il est une graine qui n'a pas encore trouvé une terre dans laquelle s'enraciner est-ce qu'il s'est déjà enraciné mais la terre est stérile et que nous ne sommes pas des graines figées enfant? mais c'est symbolique donc nous pouvons changer de peau, nous pouvons changer de terre pour pouvoir faire croître cette richesse à l'intérieur de soi. Et là, eh bien l'action, c'est d'être des serpents, c'est-à-dire d'être une énergie de Kundalini, une énergie vitale, une énergie de co-création qui va, dans l'espace-temps, nous placer au bon endroit pour juste, vrai, être, nourrir de nos fruits autour de nous. Et là, la, le temps va être variable en fonction de chacun euh, dans son réveil, de là où il en est. Donc ça, c'est les trois énergies des 13 premiers jours de cette invitation à être un rêveur de co-création, de savoir où et quand, où est-ce qu'il en est dans sa germination et dans sa floraison, et donc est-ce qu'il est gardien de son espace-temps, de son énergie vitale. Donc là, vous voyez bien que les archétypes d'une d'une information spirituelle ne sont pas là pour fantasmer dans des méditations à ce que la terre, par le, la grâce de notre fuite matérielle dans, la, dans les mondes spirituels, apporte une transcendance matérielle. Ça ne veut pas dire que la méditation est inutile, mais une méditation qui ne voit pas dans la matière de sa vie propre à échelle individuelle un résultat de transfiguration n'est que du fantasme. Parce qu'en fait, ça va créer et alimenter un égrégore, mais qui va utiliser cette énergie qui va récupérer cet égrégore de tout cet amour, de toute cette joie, de toute cette paix que tu envoies, mais que demain tu peux mourir la gueule ouverte parce que tu pas bougé. Tu seras resté dans un emploi alimentaire à décompresser de tout ce que tu as découvert sur la, la, la propagande actuelle de ce mensonge manifeste et de cette persécution euh, tangible du de la vie, mais tu n'auras pas préservé ta famille, tu n'auras pas préservé ta propre vie pensant que ta méditation sera suffisante, s'associer aux autres pour que tout change. Pour que le monde change, il faut que toi tu changes. Et pour que toi tu changes, il faut que ta vie change. Et si ta vie ne change pas, eh bien tu es dans l'illusion. Et tout ce que je vous dis, je le vis moi-même. C'est un chemin complexe, très euh, demandeur d'énergie, de transcendance, de résilience, de transfiguration qui est loin d'être agréable. Et si tu es dans une vie où tu as la matière, le boulot, le travail, tout va bien pour toi, tu vois tout ce qui arrive et que tu penses que ta méditation va transformer ça ou que tu penses que tes manifestations le samedi auprès des gilets jaunes, tu fais ta part, tu manifestes dans les rues, ça va changer quelque chose, je vous remercie pour vos actions parce que bien sûr qu'elles ont leur sens et leur utilité. Et peut-être que c'est comme ça, tu ne peux pas donner plus, C'est pas grave. Nous sommes dans des corps de toute façon d'une durée limitée et cette expérience aura le aura une intelligence de sens pour ton chemin que quand euh, bah la, la faucheuse va venir te chercher en te disant que, euh, bah maintenant c'est si tu rejoins le, le groupe hein, euh, des moutons avec cette avec cette euh, cette participation euh, de soumission parce que sinon tu as plus de compte bancaire, sinon tu as plus de boulot, sinon tu plus rien, la vaccination obligatoire est en chemin et eh bien là tu te diras merde, mais ça ça a servi à quoi mes heures de manifestation dans la rue, j'ai juste fait celui qui savait plus que les autres ça c'était sympa de rencontrer tous les copains dans la rue tous les samedis j'ai fait ma contribution de colibri c'est vrai mais le jaguar que je suis n'a pas bougé n'est pas allé intercéder en vérité auprès du grand esprit pour faire pleuvoir et éteindre le feu de la forêt. J'ai été dans, dans l'erreur, j'ai été dans l'illusion, j'ai été dans l'orgueil, j'ai été dans la croyance que mes petites marches tous les samedis allaient changer quelque chose. Et je suis désolée parce que quand je vois les magnifiques êtres qui manifestent depuis quatre ans les samedis, je vous aime et je vous remercie, mais je vous invite à vous réveiller et à vous rassembler et à rassembler autour de vous dans la discrétion maintenant que tout le monde vous a repéré des actions et de vous faire, de disparaître en fait des réseaux, euh, de la visibilité et des forces de l'ordre afin que vous puissiez rassembler des êtres à travers votre vibration, votre connaissance, votre conscience, votre expérience pour que vous preniez votre place et que vous alliez vous enraciner sur une terre fertile afin de préserver la vie dans ce qui s'en vient. En tous les cas, peut-être que je suis une voix dans le désert et que vous, vous l'aurez été dans les manifestations, mais je ne peux nier la sagesse qui est en moi de ce que je vois. Pendant ces quatre années, je vous ai suivi tous les samedis à distance, je vous ai soutenu dans l'énergie, dans la reconnaissance de votre action. Mais aujourd'hui, comme l'a dit David hier, David Leloup, j'ai partagé son live, il est un expérienceur lui-même de, de, de se manifester lui-même et... Je, je suis en accord avec sa, sa perception, euh, comment dirais-je, son diagnostic, que euh, c'est terrible de voir tous ces gens qui comprennent, qui ont vu ce qui se passe, mais qui se rassurent intellectuellement par une action qui ne les met pas dans une décision et dans une action de préservation de la vie pour eux-mêmes et pour les autres. C'est peut-être leur chemin, après tout. Pourquoi pas hein? Qui suis-je Je ne suis pas là pour juger, juste pour transmettre mon angle de regard et de me dire que si tous ces leaders d'une conscience élargie se mettaient dans une action plus impliquée, mais ce sont des centaines et des milliers de gens derrière eux qui les auraient suivis, pour que la vie soit préservée, et peut-être qu'à un moment donné, ces écueils euh, permettront cela, de toute façon. Tu entends une née bouchée Ah oui, oui, Rosemary, salut Kat. Ah oui, oui, oui, je, ça, ça fait deux, trois jours que j'étais dans un état avec de la fièvre. Là, chez moi, il fait 14, et comme j'ai de la fièvre, bah j'ai pas froid, en fait, je suis bien. Et, euh, et moi-même, je vis cette transfiguration euh, d'un point de vue cellulaire, euh, d'assumer euh, qui je suis où je suis et mes limites et et, euh, et le résultat de, de mes actions euh, et j'étais dans j'avais envie de d'affirmer de, en fait euh, mon propre chemin de rêveuse de co-création en venant vous transmettre ce que je sais aujourd'hui et euh, si ça peut vous vous mettre en action et sauver votre vie et celle de votre famille déjà pour commencer euh, bah je serais euh, j'aurais fait ma part de jaguar parce que le deuxième défi, donc de cette année 2023, euh, c'est celui d'écouter Mère-Terre, Mère-Père, j'adore ça, Mère-Repère, Mère et Père, puisque la planète Terre a la dualité à l'intérieur d'elle-même, euh, dans sa façon de fonctionner, <rire> donc c'est pas juste la Terre qui est la Mère et le Père c'est le ciel, ou non non. Non, non, en fait, c'est beaucoup plus euh, euh, riche que cela et cette séparation des polarités est là depuis longtemps alors qu'en fait, on le voit très bien, la Terre fonctionne sur la polarité. Et donc, la Terre comporte les énergies euh, du féminin et du masculin. De la réception et de l'émission, le soleil aussi, féminin, masculin. Et donc, si vous voulez, mère, père, euh, cette planète à une intelligence des milliards de fois supérieure à tous les galactiques qui se promènent à vaisseau et qui sont autour et qui viennent sur son sol. Ça, c'est une proposition que je vous invite à envisager, qui peut faire un bien fou dans une sécurité intérieure. En tous les cas, c'est mon choix et ça marche. En tout cas, pour moi. Et c'est pour cela que la vie dans ma recherche de sens et de vérité, va, dans cette étude de l'esprit, va me conduire vers la planète et à expérimenter ça comment je peux danser avec elle. Tous les animaux, c'est ce qu'ils font, les animaux sauvages, à travers leurs pattes, leurs, euh, leurs sabots ou leurs griffes, peu importe, ils ressentent les courants telluriques de la Terre. Et par rapport à leurs cornes, s'ils en ont, ou par rapport à, à d'autres façons de fonctionner, ils ressentent les courants cosmiques. Et ils ont des, ils ont des sens... Des, de visions, d'ouïes que nous, euh, nous n'avons pas de façon aussi euh, avisée, qui leur permettent d'écouter ce que la Terre leur dit pour trouver les territoires où s'alimenter, où s'abreuver. Le, le, et où s'abriter. C'est vraiment la dynamique première de la survie, où boire, ou manger, ou dormir, en toute sécurité. L'humain a perdu cela. L'humain ne sait plus où trouver de l'eau, ne sait plus où aller se nourrir, ne sait plus où s'abriter dans la nature. Il, a Il est pieds et liés dans des civilisations où plus rien ne dépend de sa propre connexion à la terre. Vous avez un prophète, dans les termes galvaudés euh, modernes, mais je dirais un, un être conscient des peuples premiers qui sont encore connectés à la terre, qui nous a dit je me souviens plus de son nom, c'était un, un, un Amérindien, vous avez Irène Grosjean qu'on a fait une petite vidéo, c'est Bison Blanc, voilà, la prophétie euh, du Bison Blanc, qui nous a dit, à la prochaine année miroir, et il a dit ça en 1919, donc pas besoin d'avoir 150 de QI pour comprendre qu'il parlait de 2020, va commencer une période où les humains vont comprendre que l'argent ne se mange pas, et quand ils n'auront plus que ça à manger, Seuls ceux qui seront allés sur des endroits de la Terre à l'écoute de la planète qui les aura appelés. Pour préserver la planète et la vie, seuls ceux-là seront en vie. On est loin d'une prophétie euh, compliquée comme celle qu'ils aiment à nous mettre en tête pour les érudits, à travers la prophétie des papes, la prophétie de, du monarque, etc. Parce que celles-ci ont été complètement fabriquées pour conditionner, endoctriner les êtres de la pensée pervertie et obtenir d'une façon, euh, pervers, ouais, façon perverse et et d'une façon perverse et dé, et déviée euh, l'adhésion à cette réalité qui est déjà préprogrammée. C'est un programme annoncé et si tu adhères aux prophéties, tu valides en fait. Donc tu acquiesces donc je suis désolé, je vais en déranger un certain nombre, mais à un moment donné, moi j'aime bien la, faci la, la facilité de la fluidité, de la simplicité. Bison blanc, oh, la, la prochaine année miroir, et vous savez quoi Cette année 2020 a correspondu à un phénomène astronomique d'une conjonction entre les deux plus grosses planètes de notre système solaire, qui est Saturne et Jupiter, et que toutes les cosmogonies et les philosophies, grec et romaines vont reprendre avec Saturne et Jupiter euh, Chronos Saturne en représentant Chronos <coughs> les lois du temps et de la mort Jupiter étant les lois de l'esprit et de la vie sauf qu'en fait cette conjonction n'annonce pas comme certaines prophéties qui ont été perverties dans leur traduction aujourd'hui de ce que les ancêtres nous parlaient en termes de symboles et pour pouvoir parler d'astronomie et de conséquences scientifiques réelles sur la conscience et bien parlait en symbole. Aujourd'hui, les plus idiots euh, pr prônent ça comme étant euh, euh, la, les, les divinités euh, grecques et romaines et comme euh, comme étant euh, leur croyance religieuse. Alors qu'en fait, c'était des c'était des annonces scientifiques de point de vue symbolique de certains phénomènes astronomiques et de leurs conséquences à travers la connaissance qu'ils avaient de la lumière qui transporte une information et que cette information générait une résultante sur la Terre. Pour donner écho à mon propos, la précédente conjonction de, cette, de ces deux plus grosses planètes du système solaire a eu lieu en fait au XIIIe siècle, en 1206, et cette, ça a généré toute la folie, euh, du de la persécution de la libre de la, de la pensée libre et de l'autonomie jusqu'à la mise en place euh, donc de cette inquisition officielle en 1233 en france qui va perdurer euh, en, avec l'Espagne jusqu'au jusqu'à tard hein. je me souviens plus mais c'est hallucinant le, le dernier sacrifié pour ses pensées de liberté je crois que c'est au 19e siècle hein. donc l'inquisition euh, elle a duré plus de 600 ans donc ça doit être, ouais, ouais, 19e siècle, donc plus de 600 ans. Euh, et donc je reviens à mon propos de cette conscience de comment tout s'est organisé par des êtres qui ont la connaissance à disposition. Ma part de jaguar, j'ai fait ma part de colibri, je me suis appelée Lucie Colibri pendant 5 ans. De 2017 à 2022, j'étais là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, moi je fais ce que je peux, je vous montre l'exemple, j'essaye d'éteindre le grand feu, et j'espère que le jaguar va me voir, pour qu'à un moment donné, il intercède auprès du grand esprit et qu'il fasse pleuvoir sur la forêt. Eh bien, je remercie le jaguar, qui, était, qui est une, une de mes médecines totem, d'être intervenu pour ne pas éteindre le feu de la forêt, puisque je n'ai pas été entendue... Euh, euh, de façon planétaire on va dire hein? euh, parce que nous étions pas assez et peut-être pas assez épurés moi-même hein? voilà en tous les cas j'ai fait ma part aujourd'hui je suis Ren Catharoi j'assume euh, ce jaguar à l'intérieur de moi euh, qui s'est présenté dans des expériences très tangibles, euh, quand j'ai pris Cambo par exemple, où je suis devenue une femme Jaguar, c'est après que j'ai découvert que la femme Jaguar, c'est médecine Maya, moi qui m'intéressais déjà à cette science, mais que j'ai été déviée par le faux calendrier à travers le Dream Spell, c'est seulement depuis 2021 que j'ai complètement euh, brûlé euh, intellectuellement, émotionnellement, psychologiquement, euh, physiquement, euh, à travers mon observation assidue du vrai calendrier Maya, euh, le faux auquel je m'étais connectée, mais que euh, bah, dans ma recherche d'études et de pratiques et d'expériences tangibles, euh, je n'arrivais d'aucune façon à côtoyer les gens qui étaient dans ce mouvement. J'apportais mon propre regard donc, en faisant ma part de colibri. Euh, et donc, bah, à chaque fois que j'ai été connectée au faux compte, mais connectée à la sagesse qui était à l'intérieur de moi, en fait, j'ai fait comme mon père et mon grand-père, j'ai été un antivirus. J'explique, mon grand-père a été policier pendant la Seconde Guerre mondiale et, et a protégé des gens de la dénonciation puisqu'il était au commissariat. Je ne sais plus si c'était blanc ou Drancy, mais je crois bien que c'était Drancy, lui qui habitait à Blanc-Ménil juste à côté. Euh, et en fait, euh, mon père est chez les témoins de Jéhovah. Mais il propage l'amour, tous ses amis, ses enfants, personne ne l'est. Donc il est un antivirus, chez suis un témoin de Jehovah. Et pour ma part, ben, en étant fourvoyé dans le Dream Spell, mais avec innocence, j'ai été un antivirus euh, jusqu'à bien le conscientiser, jusqu'à même euh, entrer en relation avec Alice de « Pourquoi pas ?». Euh, qui en fait est un, un portail organique euh, de la reine rouge, de, ce, de cette religion, connectée à des entités de destruction, qui se font passer comme étant la solution, euh, puisqu'elle est très active, hein, elle est aigle bleu euh, dans le dream Spell. et j'ai essayé de lui parler parce que j'ai vu que dans sa vraie connexion au vrai Candrier Maya, Alice de Pourquoi Pas, euh, et Crocodile Nénuphar 1, c'est-à-dire qu'elle est la base, la pierre angulaire de tout ce qu'un vrai calendrier qu Maya, en étant un vortex galactique, donc quelqu'un d'immensément puissant. Mais à ce moment-là, elle ne pouvait pas recevoir ni entendre que le Dream spell, le synchronomètre qui lui a tellement soutenu, qui l'a tellement porté à travers ses entités. Elle a vendu son âme au diable sans le savoir. Eh bien, j'ai reçu mais une agression d'une énergie où j'en suis tombée malade, alors que j'étais juste dans une proposition de lui dire j'ai été assidu pendant des années, mais mais qu'en fait je me suis rendu compte que c'était dangereux et que les fameux acturiens étaient-ils vraiment cela Et est-ce qu'on était vraiment dans une dynamique d'une réelle intelligence spirituelle pour la Terre quand on voit que ça détruit l'égrégore de 13 000 ans, des vrais mayas, et que les vrais mayas du vrai calendrier sont très en colère contre tous les praticiens du dream spell en conséquence de cette destruction, de cet égrégore placé depuis 13 000 ans d'une sagesse on ne peut pas prôner euh, une résurrection de la conscience du cinquième soleil en détruisant et en, a, en étant dans un non-respect de ceux qui ont amené cette conscience à l'humanité depuis 13 000 ans, qui, qui ont survécu à l'Inquisition. Il y a quelque chose qui va pas dans. qui est, euh, qui est antinomique. Et euh, pour ma part, je me suis vraiment dé dédouanée et, et libérée de toute cette fausse information quand justement j'ai conscientisé que le fondateur même de ce mouvement, de ce courant, euh, a été voir l'ONU, non, euh, l'OTAN, l'ONU, ouais, est allé voir l'ONU et le Vatican pour dire attention, attention Complètement psychotroné par euh, par en fait les entités auxquelles il était rattaché. Il pensait que c'était des arcturiens sauf que c'était des, des reptiliens euh, qui jouaient le camp inverse. Ok. Donc euh, moi j'assume euh, tout ce que j'ai découvert de me tromper parce que personne n'est parfait. Tout le monde peut à 33 minutes voilà tout le monde peut se tromper. Et le plus important c'est de le reconnaître. Donc peut-être que oui. Merci, euh, Reine, de me réveiller, de me dire que c'est pas parce que j'ai vu ce qui se passe, si je change pas ma vie et que je reste en salariat dans les grosses villes, quand ils vont faire la chasse au non-vax, bah, je vais me retrouver en camp de concentration et dans le couloir de la mort. L'histoire se répète, les amis. C'est ceux qui ont tout lâché et qui sont partis qui ont eu la vie sauve. Ceux qu'ils étaient communistes, gays, handicapés, libres penseurs euh, ou juifs, qui n'ont pas, qui ont vu ce qui arrivait, mais qui ont voulu composer, soit ils sont devenus résistants, soit ils sont morts. Donc là, c'est le temps du choix 2023, puisque les deux buts de l'année, c'est « est-ce que je suis un rêveur » C'est-à-dire à, à l'image des Toltecs, hein, parce qu'il faut bien comprendre que les Mayas, les Toltecs, le calendrier en question, c'était pour les mêmes peuples, hein. C'est la même sagesse. Donc, être chez les mayas un rêveur, c'est être un rêveur à l'image des Toltecs, capable d'être un co-créateur avec la matière par la grâce d'une étude de l'esprit, agissant dans l'énergie pour que la matière change. Et que le défi pour cela, c'est d'avoir conscience que tout être que nous soyons nous avons dans notre véhicule, c'est comme la gangue de la graine. Notre véhicule est de la protection et contient toute l'information mémorielle de nos ancêtres qui sont déjà passés à travers la répétition, à travers l'histoire, la, dans la conscience que nous sommes des animaux, aux charges, euh, à la charge de certaines forces exogènes, d'une conscience beaucoup plus vaste que la nôtre mais que par contre, nos ancêtres ont réussi à s'en libérer. Et parce que nous avons réussi nos ancêtres à nous en parce que c'était nous en même temps, hein, par le cycle de la réincarnation, à nous en libérer, il leur a fallu des milliers d'années pour nous venir de nouveau nous chercher. Est-ce que nous allons laisser notre euh, mémoire de notre héritage à travers le véhicule dans lequel nous sommes de côté à travers la peur des autres mémoires liées à la persécution, le traumatisme, l'esclavage, la torture, la mort, être témoin de ceux qu'on aime, ce qu'on qu a vu mourir, être torturés sous nos yeux, que nous-mêmes nous, nous l'avons vécu parce que nous souhaitions garder notre indépendance et que ça fait des milliers d'années qu'ils ont fait tout en sorte pour ret retourner la tendance et reprendre la, la planète en main parce que nous avions réussi à, à reprendre les commandes de notre planète, parce que nous étions majoritaires et que nous avons réussi à travers le libre arbitre, à travers notre pouvoir de l'esprit, à être des co-créateurs sur la terre de notre liberté et de notre pouvoir d'abondance, est-ce que nous allons de nouveau les laisser reprendre les commandes de cette planète et de nouveau devenir nos maîtres Moi perso je dis non. À échelle individuelle, je dis non. Et je sais qu'au vu de qui je suis et de ce que je vis, je peux faire appel à toutes les mémoires qui sont dans mon ADN. Je peux faire appel, je l'ai vécu, je peux faire appel à tous mes ancêtres, qu'ils soient réincarnés ou pas. à tout l'amour qui nous unit, de cette conscience de comment je peux faire germer la semence d'étoile que je suis, de cette conscience multidimensionnelle que je suis, afin d'ensemencer tous les multiplans de qui je suis. Et obtenir dans ma petite vie privée limitée les solutions que même pas mon mental il peut imaginer. Si moi je l'ai vécu, je sais que je suis loin d'être la seule, vous aussi vous l'avez déjà vécu. Dans la simplicité, tu te prends une claque dans ta gueule avec le décès de ton père. Tu te prends une claque dans ta gueule avec un licenciement abusif monstrueux à cause d'un pervers ou d'une perverse narcissique dans ton entreprise. Tu te prends une claque monstrueuse à travers ton mari et ta femme qui te trompe avec ton meilleur ami. Tu te prends une claque monstrueuse à travers le décès de ton enfant. Tu te prends une claque monstrueuse à travers une maladie qui vient te choper. Et là, face à toutes ces claques, tu as deux options tu te relèves ou tu t'effondres. Comment tu te relèves Tu crois que c'est à travers ta tête, tout ce que tu croyais être, tout ce que tu croyais devoir faire Non, parce que la, la déferlante de, du tsunami qui vient de t'arriver fait que ton mental, il n'a plus de solution. Il se la ferme. Et c'est parfait, la vie est bien faite, parce que là, c'est ton âme qui va venir te tendre la main, qui tu es en vérité, et le faux self, il est en phase d'autodestruction, face à cette immense déflagration. Et c'est un cadeau. Et c'est donc un cadeau, je dis pas que c'est parfait, que c'est super, on va continuer de vivre comme ça tout le temps. Non, mais ça s'appelle la résilience, l'intelligence de la résurrection face à une mort qui s'annonce. La mort de qui on croyait être. La mort de ce qu'on croyait voir dans ce monde. Être les vrais, la vérité. Et qu'en fait, bon, en ce moment, c'est l'opportunité. Tout est faux. Tout est mensonge. Tout est perversion. Tout est vol. Tout est mort programmée. Et lorsqu'on se réveille à cette réalité, est-ce qu'on va continuer à jouer avec ces lois C'est pas parce que tu as vu que ça va changer pour toi. C'est parce que tu vas mourir à comment tu jouais que là, ta vie va changer. C'est ce que j'ai vécu depuis 20 ans. Ça fait 20 ans, j'ai dû mourir à mon père, j'ai dû mourir à ma mère, j'ai dû mourir à mes frères et sœurs. J'ai trois frères et sœurs et deux parents. J'ai dû mourir sur le feu du bûcher de l'inquisition familiale pour ressusciter à la conscience de pourquoi je vivais cela dans ma famille. Pourquoi mon père est devenu témoin de Jéhovah Pourquoi mes frères et sœurs se sont retournés contre moi alors que j'étais dans l'amour et eux dans la haine Comment l'amour peut nourrir la haine ben Là, tu te rends bien compte qu'il y a des grands mensonges au niveau de la religion on te met une claque, tu t'en l'autre joue. Euh, C'est quoi le délire Ah non, non, non, on te met une claque dans les lois de la vie, euh, tu vas pas attendre l'autre joue. C'est pourquoi tu m'as mis une claque Et tu confrontes l'autre. C'est quoi le délire Sinon, ça s'apprend sous apprendre la soumission. Apprendre à devenir un bel agneau sacrifié. Un bon bouc émissaire. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Jusqu'à comprendre que c'était trop facile, en fait, et il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'allais pas continuer quand même à me faire bouffer toute crue par tous les membres de ma famille qu'ils ont tous réussi dans leur vie et que moi j'étais au RSA. Et que moi je continuais à les aimer et ils se nourrissaient de cet amour pour le retourner contre moi. Toute victime d'un pervers narcissique sait très bien de quoi je parle. Jusqu'à découvrir cette réalité, jusqu'à l'étudier, jusqu'à être poursuivi par mon âme pour que j'accepte la perversion de ma mère narcissique et qu'a contaminé mon père et mes frères et sœurs. Toute personne qui a vécu dans sa famille cette réalité, c'est de quoi je parle. Et combien il faut des décennies pour accepter cette réalité et sortir de ce lien de vampirisme, de mensonges, de manipulation, de soumission. Et vous savez le cadeau, c'est que quand tu dois ressusciter et que ce sont ceux qui sont censés t'aimer, t'accompagner, te reconnaître, te voir pour que tu puisses embrasser le monde et qu'en fait, tout est mensonges depuis ta naissance et toute ta bonté, ta pureté a été utilisée contre toi pour eux et que tu réalises tout ça tel que je l'ai réalisé. Aujourd'hui, je peux les aimer, leur pardonner sans plus me laisser bouffer. Je peux même faire en sorte que mon fils aujourd'hui soit chez eux en vacances. J'en récupère les fruits derrière, je suis attaquée de partout, j'en suis tombée malade, c'est multifactoriel, ce n'est pas le seul angle d'attaque. Et donc, encore une fois, j'observe la réalité de la nécessité d'être neutre. C'est-à-dire que le véritable amour, dans, situ dans une situation analogue, c'est la neutralité. C'est-à-dire que si je peux le vivre auprès de ma famille, après, ben, toute personne rencontrée, imaginez la force que je possède. Je peux aimer quelqu'un sans pour autant me faire bouffer. Mais croyez bien que ce sont des années et des années à vivre des, des, des relations affectives, amicales, professionnelles, relationnelles classiques, de déception, de désillusion. Parce que tant que j'avais pas guéri en moi le bouc émissaire, l'agneau sacrifié, et forcément, mon âme n'avait de cesse de m'amener dans la loi d'attraction des êtres que j'aimais et qui aimaient que je les aime. Mais que lorsqu'elles étaient repues ou que je ne pouvais plus les nourrir, Refaisait le même schéma, puisque c'était vivant en moi, de l'attaque pour aller, vous savez, le citron, une fois qu'il est bien pressé. Toute personne qui a été victime de ce schéma pervers, un narcissique, sait très bien de quoi je parle, parce qu'après, ça laisse une imprégnation en soi d'une nécessité de résurrection pour ne plus le vivre. Et ce sont des morts répétées en boucle et en permanence de cette réalité. Si je l'ai vécu les amis, les amours et que j'en suis ressuscité, c'est le cadeau de cette période puisqu'aujourd'hui nous allons tous vivre ça avec les zombies qui sont psychotronés à travers la technologie et qui ont l'âme pleine de charbon. Parce que l'âme n'est pas la solution miracle de, la, de Dieu en soi qui vient nous sauver. L'âme c'est une énergie intermédiaire entre l'absolu parfait et le relatif imparfait le relatif imparfait étant le véhicule dans lequel je suis, avec toute cette information d'ADN disponible en moi, et donc mon âme, l'intermédiaire entre le grand esprit et le fils de ce grand esprit, à travers cette information du Père, l'âme. Ce sont mes codes, chacun aura les siens, ok mais je les explicite pour qu'on puisse vous puissiez comprendre mon, mon, mon propos et mon partage. C'est-à-dire que dans les cosmogonies du passé, le grand esprit tel que nommé aujourd'hui, par la religion romaine perverse catholique, et la religion du livre, qui avant était judaïsme et les, les, la religion égyptologique, sumérienne, voilà, euh, de l'inquisition, de la liberté du droit de penser par soi-même, a donc diabolisé le féminin après l'avoir idéalisé. L'idéalisation étant l'adoration de la mère primordiale. Nul n'est censé ignorer toutes les statuettes retrouvées de cette féminité adorée. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens vont adorer Marie avec Jésus et ressentent cette réalité d'aimer le féminin. Parce que le principe féminin dans l'absolu représente le grand esprit, représente l'énergie de la vie. Le corps féminin sexué n'étant que son reflet procréatrice de vie dans la simplicité du symbole. La, donc la mère, le père représente l'information avec ses millions, ses milliards de spermatozoïdes à chaque fécondation, à chaque rapport intime. Toute cette énergie possible, toutes ces informations possibles. Et c'est la matrice de vie qui va sélectionner une information pour qu'il y ait un fruit. Ok cette représentation symbolique est vivante à l'intérieur de chaque être humain. Chaque être humain est connecté à ce principe féminin et masculin et d'une façon différente. Nous, en tant que femmes sexuées, nous sommes la matrice de vie. Comment voulez-vous que sur cette terre, l'humanité puisse se, pro se proliférer d'une façon dans l'abondance, la joie, la paix et l'amour, quand une femme est au monde, la vie en hurlant alors qu'elle a la capacité, de par le fait d'être une matrice de vie, de modifier physiquement, matériellement son corps, à travers son intelligence de vie spirituelle, à travers la vibration. Pour mettre au monde ses enfants dans un orgasme, c'est pas la même. Qui aujourd'hui se souvient de cela C'est en train de revenir, parce que nous sommes tellement persécutés, et tellement, tellement ça va loin, que, imaginez, messieurs, mesdames, qu'on vous dise, bah, alors maintenant, pour déféquer, ça va être allongé, les jambes levées, et on va te dire quand pousser pour évacuer ta merde. Tu n'écoutes pas ton corps. Non, non, on va te mettre une petite piqûre. Tu ne sentiras même pas la poussée de ton corps pour évacuer la merde. Tu la sens pas. On te dira quand pousser, quand ne pas pousser, quand... Re non, mais vous vous rendez compte Imaginez faire ça rien que pour chier, comment ça doit être compliqué. Alors, imaginez un enfant de 3-4 kilos Nous sommes attaqués sur toutes les fondations du pouvoir de créer la vie. Les mayas, les Toltecs, quand ils nous parlent du pouvoir du rêveur, ils nous parlent du pouvoir de créer la vie. Sur le plan matériel, sur le plan émotionnel, sur le plan éthérique, sur le plan multidimensionnel. C'est le challenge que nous allons avoir comme objectif pour cette année. Donc ce challenge étant la semence d'étoile que je suis, la graine comporte tout à l'intérieur d'elle-même, pour se réaliser. C'est un vortex stellaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens en 2023, qui vont écouter leur féminité, de cette énergie archétypale de vie, en écoutant leur virilité, qui comporte l'autorité, la droiture, la justice, de l'information, de la conscience galactique, puisque c'est un vortex galactique, vont pouvoir faire germer leurs graines, vont pouvoir trouver le lieu où s'enraciner, où faire fleurir leur existence. Pendant que les cauchemardeurs vont devenir des graines stériles, ils sont en train de tous d'être stérilisés. Tout être qui a refusé aujourd'hui cette expérience médicale, qui a donc un génome humain sain, doit absolument. vrai, protéger sa génétique en refusant de côtoyer quelques zombies que ce soit, puisque c'est transmissible à travers les fluides, et j'ai même appris à travers le, à, à travers la présence. Vous croyez que les virus se contaminent aujourd'hui par euh, euh, comme on nous l'a appris avec Pasteur Vous le savez pour un certain nombre d'entre vous, à travers Béchamp que c'est pas le cas et que c'est une contamination électromagnétique Wow. Pourquoi les pandémies après les guerres Chute électromagnétique à travers la peur. Chute électromagnétique à travers la torture. Chute électromagnétique à travers la torture d'avoir perdu des êtres chers. Chute électromagnétique à travers la terreur de la guerre. C'est ça qu'a généré les pandémies. Des petites vaccinations au passage auprès de, de petits soldats américains qu'on envoie soi-disant pour venir sauver l'Europe. Hmm. Vous vous rendez compte, le machiavélisme, c'est pas d'aujourd'hui. Hein Faites vos recherches, c'est sourcé ce que je vous dis là. Ils ont déjà fait des tests, ils ont déjà fait les expériences première, deuxième guerre. Aujourd'hui, on est dans l'acte 3. Donc, une action simple peut être déjà de comprendre cela et dire, non mais là, je ne vais pas rester où je suis. Parce que dans mon boulot, ils sont tous non suspendus, pour qu'on comprenne bien. Et tous avec une énergie, une information électromagnétique qui peut venir me contaminer. Un effleurement de main. Quand quelqu'un transpire, tu peux avoir des nanoparticules. On est dans de la science-fiction, je l'entends bien. Hein. Mais qui aura la conscience de cette réalité C'est le challenge de 2023. Prendre conscience est une chose. Agir quand on a pris conscience pour préserver son corps, ses enfants et le futur de l'humanité, c'est un challenge beaucoup plus élevé que celui de se croire plus intelligent parce qu'on pense qu'on a vu, alors que les autres c'est des tarés, ils n'ont rien compris, et c'est tous des fadas. Et même on va prier la loi martiale, qu'elle intervienne avec le nettoyage du marais, que ce soit avec Trump, ce n'est pas possible, donc on va invoquer Poutine. Comprenez bien qu'il y a aussi des gens qui vont avoir fait cette dynamique, cette action, et qui vont prendre conscience, et qui vont être des alliés pour protéger la vie demain. Parce qu'ils auront compris... Ce qu'ils ont fait, mais ils auront le multipasse qui pourra préserver des vies. Donc il va nous falloir être vraiment intelligent, être vrai, conscient et savoir sur quelle terre on va faire fleurir notre existence. Ça c'est le premier challenge. Le deuxième, c'est donc depuis hier une nouvelle vague vibratoire, celle de la sagesse. La sagesse chez les mayas est représentée par différents totems. Il y en a trois. C'est le seul des 20 archétypes de de l'information de l'énergie qui, qui porte trois totems. La sagesse d'ailleurs, contrairement au crocodile, contrairement, euh, enfin contraire vrai euh, au vent, euh, à la nuit, euh, au. quand je vous parle d'ailleurs de l'objectif d'être des co-créateurs, c'est parce qu'on est connecté à un archétype qui est la nuit. Donc la nuit, qu'est-ce qu'on fait On se décorpore, on voyage, on rêve. Et qu'est-ce qu'on peut aller retirer comme information euh, pour la ramener dans la matière. Je lirai le chat après, hein. je suis désolée, je suis très connectée. 52 minutes, <rire> 22. <coughs> Donc, la sagesse, c'est le vautour. Que fait le vautour Le vautour, il nettoie la terre de tout ce qui est mort. C'était un archétype très fort aussi en Égypte, qui représentait, tel qu'on dirait en langage moderne, la mort de l'ego. Et donc, avoir la conscience que l'oiseau le plus grand de la planète, le condor, en fait, nettoie la Terre. C'est le, le symbole de l'illumination. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le premier objectif sur cette année 2023 c'est est-ce que je suis un co-créateur de vie, en ayant conscience que la nuit je voyage en dehors de mon corps et que je reçois des informations, je régule mes champs de création, et que mes rêves dans le conscient peuvent se manifester dans la matière en ayant l'humilité de voir ce que je ne peux ou je ne peux pas faire, et faire tout mon possible par rapport à ce que je peux faire, et laisser de côté ce que je ne peux pas faire. Et ne plus me perdre dans des fantasmes vis-à-vis euh, de, -vis de mon impuissance sur ce que je ne peux pas faire. De recentrer mon énergie dans l'action et d'avoir conscience que je suis une graine et de faire fleurir mon existence. C'est mon défi. Et mon action d'être un gardien de mon espace-temps. D'être au milieu de ma roue de médecine. Et je vous invite d'ailleurs, les amis, à aller découvrir votre Nawal de naissance. Sur mon, sur mon profil, sur ma page, de temps en temps, je mets le lien euh, vers un site qui vous permet de voir quel est votre Nawal de naissance. Je suis de la sagesse, de la résolution, la sagesse de la révélation. Je suis une énergie maître. Donc, qui m'aime me suivent parce que j'ai tout un chemin pour apprendre à maîtriser cette sagesse à travers la révélation et à travers donc, la résolution. J'ai passé ma vie à faire ça, c'est d'une réalité impressionnante. Donc j'ai passé ma vie à être un condor, puisque c'est tel que m'a été montré ma, mon vautour, parce qu'après il y en a plein des vautours. Donc après il faut s'amuser avec la Terre, elle va te guider si tel est ton mawal, le vautour vers lequel tu dois regarder, quel est le symbole, quel est le message. Amusez-vous à danser avec ce que la Terre va vous dire, à travers la synchronisation de votre intention, et par votre attention, quelle synchronicité va se révéler. Et donc le vautour pour moi donc est un condor et force est de constater que j'ai été guidée vers les Toltecs, vers les Mayas et que c'est mon chemin que de nettoyer la terre depuis 15 ans en tant que guérisseuse de l'âme de ce qui est mort et à travers ces entités qui se nourrissent dans l'astral de cette mort auprès des gens et qui veulent les y maintenir pour libérer les âmes, en hein, tant que guérisseuse de l'âme. Et maintenant, en tant que coach de conscience, ben, je viens vous parler, si ça fait écho, ça peut t'aider à sortir de certains schémas. Deuxième médecine à disposition, donc cette année, je me fais écho dans le miroir, puisque je suis sagesse. Ceci dit, elle est proposée à tout le monde. Hier, 14 janvier, donc le 14, c'est le symbole de l'alchimie. Le 4 de la structure, le 1 de l'unité, faisant le 5 de la liberté et de la vérité. Porté par... Mais oui, je vois avec leurs codes. Ils nous utilisent ces codes pour nous détruire. Autant utiliser des codes pour nous ressusciter. Donc, ce 14, l'alchimie de la structure, de l'unité, de la liberté, de la vérité, est teinté à travers un égrégore de 13 000 ans, porté par la sagesse d'une connexion à la planète, qui vous dira où aller, comment vous nourrir, comment vous abreuver et comment préserver votre vie en toute sécurité lorsque vous avez besoin de vous reposer. Et donc, où vous devez déménager C'est très important. C'est une année de bouger. Parce que ce 2023 porte le 23 qui est aussi le 5. Oui, vous avez le 2 qui va faire 7. Mais le 7, c'est le professeur, c'est le patriarche, c'est le père, c'est celui qui sait et qui guide les autres. Donc que chacun réveille à l'intérieur de lui cette puissance pour suivre son propre père cette propre dynamique informationnelle d'aller au bon endroit préserver sa vie et donc ce 14 janvier voit donc cette sagesse ou donc première énergie totem que vous pouvez appeler en vous qui est celui donc du vautour deuxième énergie la chouette, vous savez Athéna, elle l'a sur son épaule. La sagesse de voir ce que les autres ne voient pas. Mais si le vautour n'est pas là pour vous nourrir de la mort, je meurs à ma connerie, je meurs à mon ancien emploi qui m'emprisonne, je meurs à ce conjoint, à cette femme, à, cette, à ce père, à cette mère qui m'emprisonne. Je fais le deuil de mes liens qui me retiennent. Je fais le deuil de toutes les situations qui me retiennent. Je m'en nourris. Donc la transcendance, la résilience, la résurrection de la mort, de tout ce que je croyais être, mais qui en fait m'éloigne de ma propre survie, parce qu'on en est là aujourd'hui. Je me dois de l'affirmer. Ceux qui ne bougeront pas sont morts. Et c'est pas parce que tu sais les choses, si tu ne bouges pas, que tu vas avoir la vie en croyant que euh, Poutine, que Trump, que les autres en fait vont bouger pour toi et vont te sauver la vie. Non, c'est parce que toi tu vas bouger. Et c'est pas marrant. Ah franchement tu vois ma tête aujourd'hui, tu entends ma voix. Je suis dans un chemin qui est parfait. D'une solitude intense dans ma vie depuis deux ans. 2021. Très intense où je n'ai pas d'amis profonds. J'ai eu des tentatives, mais ça ne l'a pas fait. Et c'est parfait, parce que je dois me reconnaître, m'assumer dans cette sagesse, dans ce condor, qui est en tant qu'illuminée, dans cette sagesse de connaissance, de voir ce que les autres ne voient pas, et être une pollinisatrice d'avis. Et tant que j'avais la façade d'être cette gentille petite abeille qui pollinise la vie en voyant le nectar dans le cœur des fleurs, de ceux que j'aime, mais que les gens, je gardais pour moi ce que je vois que les gens ne voient pas, et que j'avais peur de faire peur avec mes immenses ailes de condor, Bah en fait, euh, je me mettais en insécurité et en déception permanente. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'assumer, d'avoir ces grandes ailes qui font peur, d'avoir cette vision qui fait peur, parce que les gens n'aiment pas que tu vois chez eux ce qu'ils ne voient pas d'eux-mêmes. Et j'ai décidé d'avoir une équivalence d'action, « Dans ces trois médecines qui me portent. En sachant que dans ma virilité, j'ai la médecine du loup. Dans ma féminité, j'ai la médecine du vent. Dans mon passé, j'ai la médecine de Vénus et de l'étoile et du lapin, donc de l'abondance et, la, et de ce phénix. Et dans le futur, j'ai la médecine de la graine. Donc, euh, et dans le présent, donc la sagesse portée par le vautour, donc, qui pour moi est le condor. » La chouette qui pour moi est la larve des neiges du Canada et, euh, et l'abeille. Alors, je t'invite à te nourrir à cette richesse d'informations, à recueillir ce qui vient te bousculer pour te bouger, à prendre le temps de, de la gestion. D'aucune façon, réfrène 3, si tu as des questions à me poser, viens me les poser en privé. J'y répondrai en fonction de ma disponibilité. Euh, et donc de prendre cette décision cette année. Quel est mon rêve Comment je peux le manifester Quelle est la sagesse qui est en moi Et donc le défi, j'écoute la terre. C'est le défi de cette année. La terre, toutes ses mémoires, tout ce qu'elle contient, va ressurgir comme un geyser. Et c'est pour ça que les cauchemardeurs vont manifester toutes les mémoires de la terre qui ont besoin d'être libérées. Ils jouent leur rôle. Très important de savoir se positionner dans ce que nous observons avec neutralité. C'est la troisième voie. L'amour, la haine, la neutralité. Sinon, je l'ai déjà exprimé, si tu donnes de l'amour à des gens dans la haine, ils se nourrissent de cette énergie, et ils te la renvoient sur la tronche. Et tu t'en sors pas. Par contre, si tu es neutre, qu'au fond de toi, tu peux aimer, au fond de toi, tu peux haïr dans le sens rendre à chacun ce qui lui appartient sans le prendre en charge. Ça t'en veut pas. Tu sais dire non. Et ben tu arrives à une neutralité qui est complexe à atteindre, mais lorsque tu la touches, c'est là où on peut arriver à ce que on va dire l'amour inconditionnel. Alors je vais faire une pause parce que je viens de voir que Tristan Véro et Ludovic viennent d'arriver. Que Joël a dit qu'elle continuerait en replay il y a un quart d'heure, que donc euh, qu euh, je Bobo, <rire> c'est marrant ton pseudo, donc que tu appelles ça les vampires énergétiques, oui, euh, et donc tu me dis que je suis bienvenue dans ton monde. Joël, merci pour mon savoir spirituel et de nous mettre en garde des camps FEMA, tout à fait, et qu'on le sait mais on se dit qu'ils n'iront pas jusque là, ils iront jusque là. Vous savez, je l'ai compris, c'est quand j'avais 10 ans, 11 ans, j'étais en, en CM2, je l'ai déjà dit pour certains, vous êtes déjà au courant, tellement ça m'a choqué. Et que mon choc n'a pas été de regarder Nuis et Brouillard dans le préau comme une fête géniale, peu ordinaire, la seule de l'année. Euh, sur les deux ans où j'étais dans, ce, dans cette école primaire, en CM1, CM2, j'y suis allée qu'une année. Ouais. En CM2, le seul événement de l'année dans le préau où on regarde en grand écran, Nuis et Brouillard si ignore de quoi il s'agit, c'est des images, des documentaires sur les camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale. Aucune préparation psychologique émotionnelle avant et aucun accompagnement vrai après. Les enfants ont lâché dans la cour de récréation après avoir vu ça. Aucun enfant n'a été en choc. Tout le monde a rigolé, tout le monde a joué à la cour de récréation. Moi, j'étais la seule à l'eau aux toilettes avec une envie de vomir phénoménale. Et aujourd'hui, je me souviens plus. Il y a des, j'ai une mémoire où j'ai vomi, il y a une mémoire où j'ai pas vomi. Mais ce que je me souviens, c'était que ce haut oh, le cœur, c'est mon âme. Putain de merde Ils ont toujours pas compris, donc ça va revenir. C'était ça mon message intérieur. L'humanité n'avait pas assimilé cette réalité de la deuxième guerre, donc il était inéluctable que ça allait revenir. Vous vous doutez bien que la gamine de 11 ans a eu cette information, l'a mise de côté, ça m'a marqué. je peux encore vous en parler. Mais qu'après, euh, bah c'est bizarre. Peu de temps après, mon père est rentré chez les témoins de Jéhovah, j'ai suivi pendant deux ans l'annonce de l'apocalypse. Je suis même allée faire du porte-à-porte -porte avec mon père pour dire aux gens, mais choisissez la voie de l'amour parce que sinon Dieu va intervenir pour vous punir. Et, euh, et j'étais dans un tel amour pour la vie pour mon père que je ne voyais pas la nocivité de cette secte. « Sauf quand il m'a été reproché de poser une question qui était celle de « Mais pourquoi Dieu a puni Adam et Ève alors qu'ils ignoraient le mensonge quand le serpent est venu leur dire qu'il fallait manger du fruit de l'arbre de, la de la connaissance, de la, du bien et du mal ?» Déjà, je vois pas où est le problème de savoir différencier le bien du mal. Donc, ça veut dire que le problème, c'est qu'il fallait pas connaître le mal. Donc, forcément, tout était bien. Donc, si tout était bien, c'est normal qu'il croient le serpent, non et ce pas le serpent qui punit, c'est eux qui, qui ignoraient le mensonge. Mais ce Dieu est cruel. Ce Dieu n'est pas un Dieu d'amour. Donc forcément, ça a choqué les témoins de Jéhovah. Et en plus, plus j'ai demandé à plusieurs prêtres chez eux qui sont appelés des anciens. Ils avaient tous la même réponse stéréotypée. « Ah, oh, ben moi Dieu de mes 13 ans, j'ai dit je ne veux plus y aller. » Ça m'a choqué. Je me suis dit « il y a un truc qui ne va pas. » Donc, voilà. Donc, après, euh, donc je reviens plus haut. Et je suis désolée, je peux pas remonter sur les euh, sur les commentaires il y a plus d'une heure, puisque sur mon fil de discussion, je, je ne vois que les tout derniers. Alors, Rosemary. Euh, coucou. Donc, c'était il y a 33 minutes. « Je vous suis d'une oreille bien attentive, David aussi. Je n'arrive pas encore à participer rebondir sur le moment, mais j'entends et rejoins votre réalité qui résonne dans l'expérience, d'autant plus qu'en tant que jeune maman, je suis encore plus vigilante sur ce qu'il se passe, de mon côté comme pour d'autres. Ça brasse énormément, à vitesse grand V. » Non mais c'est clair, t'as vu ma tête et tout. D'ailleurs, avant j'aimais bien quand je faisais une petite vidéo. Euh, normalement, j'aurais dû avoir mon aîné de fait, toute maquillée et tout. Non mais ça, on s'en fout maintenant. <rire> c'est une question... <rire> De survie, faut y aller. <coughs> Excusez-moi. <coughs> Qu'à chaque minute et chaque seconde, ton monde intérieur transmute dans tous les sens. Voir par ramification et arborescence chaque morceau... Merde, attends. Parce qu'il y a eu de nouveaux commentaires. Euh... Voir ramification et arborescence chaque morceau de ma vie... Même expliquer cela, je me sens très limitée dans les mots. Bon, sachez que je fais de mon mieux pour me regarder dans mes jolies parts et dans les toutes moches. Du coup, mes rapports avec mes autres sont « youhou !» Ah oui, ça c'est clair. Bref, il faudrait une journée complète pour partager et échanger. Merci, merci, merci. Ben déjà, oui, merci Rosemary. Euh, d'exprimer cela parce que c'est une réalité et c'est pour ça que je suis en joie de venir vers vous parce que on est un peu tous plus ou moins seuls hein, dans notre univers de conscience élargi euh, et on sent bien qu'il faut tous bouger chacun le fait à sa, fa à sa façon ça commence déjà par bouger à l'intérieur évidemment et, euh, et puis après au bout d'un moment donné vous allez voir quand vous prenez la décision de bouger, de faire le deuil, de transmuter. Il y a tout sous vos pieds qui va se mettre en place. Vous allez avoir des miracles, des tapis volants qui vont venir sous vos fesses. Moi, je suis dans une maison de 120 mètres carrés avec euh, tout ce que j'avais demandé l'année dernière. J'en ai parlé, donc je ne vais pas me répéter, mais pour les nouveaux qui arriveraient. Et pourtant, le fait de l'avoir dit, de l'avoir affirmé, j'ai reçu pas mal d'attaques de ceux que ça dérange. Euh, qu'il soit euh, ici sur Facebook ou qu'il soit dans ma vie euh, à travers des liens génétiques euh, de chair et de sang, puisque mon fils est en ce moment chez ma famille qui adore me voir dans la souffrance et la difficulté et pas du tout sur un chemin réalisé. Au point où d'ailleurs, quand ils ont su ma situation, euh, bien que je n'ai pas eu de revenus autre que le RSA depuis six mois, à part des donations euh, de consultants qui ont apprécié euh, qui je suis, ce que je fais et ce que je donne, euh, qui m'aura été vraiment des plus utiles dans cette situation euh, mais voilà, là aussi c'est un tapis volant sous mes fesses que je n'attendais pas, avoir un tel soutien d'une telle générosité c'est... Euh, pour mon mental ordinaire, c'est waouh quoi donc on peut avoir du waouh dans les attaques dans dans tout ce qui est difficile de de ces incompréhensions euh, euh, de gens qui se sont par leurs pensées, par leurs paroles et par leurs actions qu'ils portent dommage par exemple mon fils, ils l'ont pas vu depuis des années c'est Noël, il a il est allé les voir euh, cet été, il a vraiment apprécié de se rapprocher de sa famille puisqu'il est fils unique et dans une relation monoparentale et qu'il n'a pas vu mes parents depuis euh, depuis des années parce que j'ai protégé mon fils et et mon fils est assez fort maintenant il a 21 ans pour aller les observer les rencontrer et pour l'instant et en fait bah, il y trouve son compte alors ben bah, tant mieux mais moi ça, ça me touche en fait pas qu'il soit heureux près de ma famille mais que ma famille passe à travers le lien que j'ai avec mon fils pour venir me shooter. C'est hallucinant. Comme par exemple lui faire en perversion narcissique le coup de « Ah ben on t'invite à Noël, ouais tu viens, tu viens, tu viens ». Ah ben en fait on est pauvre On a 4500 euros de retraite, on n'a pas de crédit à part notre camping-car, mais on est pauvre Donc on ne peut pas te payer le billet de train. Et c'est mon frère mon frère Kadek à 34 ans, je vais pas le nommer, je vais le respecter, qui est au SMIC, qui va payer Blablacar pour que mon fils puisse venir. Et qui va dire à mon fils qu'ils sont pauvres. Et là, mon fils, il est avec moi, il dit, non, mais. Non, mais de quoi ils parlent? Et quand après, mon fils a montré les photos du, du, euh, de la façade qu'ils ont ravolée, qu'ils ont ra, euh, refaite avec pierre apparente et tout, je dis, bah voilà pourquoi ils sont pauvres! Parce qu'ils ont fait énormément de travaux, ils ont vraiment, énormément dépensé. Donc, je suis sûre qu'ils ont fait des crédits. Donc, maintenant, du coup, ils sont, ils sont pauvres. Et, euh, et ce qui leur pend au nez, c'est qu'avec la crise économique, ils vont peut-être tout perdre. La maison familiale de plus de 200 ans, qu'ils ont complètement refait, euh, s'ils sont en crédit. Euh, ben bah, voilà. Donc, après, peut-être que toute la fratrie va de vouloir absolument garder cette maison. Et je ne sais pas. Moi, je trouve ça fascinant, la vie. J'observe de loin. Mais en tous les cas, c'est vrai que leur pensée à mon sujet, bah, puisque eux, ils sont pauvres, pourquoi c'est pas moi qui paye le billet train à mon fils Parce que je suis dans une maison que j'ai réussi à manifester ça. Vous voyez, le, le, la moindre... Euh, réussite que je peux avoir est une opportunité de, de m'attaquer. Mais euh, c'est pas grave, parce que moi je suis ici aujourd'hui, je peux très bien être demain dans une carter. Vous voyez Si vous ignorez de quoi il s'agit, c'est une petite maison. Je vous invite à vous, a, à vous intéresser à Evelyne, Adam. Pensez à Adam et Eve. <rire> Eveline Eve, Evelyne, Eve, Adam, on ne peut pas oublier ce nom avec ça, qui nous propose en fait des petites maisons faites en, en, en chanvre et chaud. Euh, qui deviennent dures comme de la roche au, bout de, au fur et à mesure du temps et euh, qu on, qui peuvent être créées sur des terres si vous en avez parce que ça passe dans la légalité puisqu'elles sont toutes petites en superficie pour pouvoir tenir et donc elles ne sont pas euh, légiférables et donc vous pouvez euh, si vous avez une maison en dur euh, faire des petites pièces comme ça euh, qui pour l'instant passent à travers les mailles euh, du filet de la persécution et en plus plus difficile à repérer pour les drones dans ces prochains temps puisque si vous les faites recouvrir de lierre d'une énergie végétale les drones pff, ils y verront que Chinini. Hein. donc ça c'est des solutions que je vois pour, pour le futur par exemple donc euh, voilà alors je vais aller voir ce que vous avez dit récemment maintenant 4 non tu penses pas merde ça va ça euh donc je reviens sur le commentaire de Rosemary. Donc voilà, Rosemary, je t'envoie l'énergie de la transfiguration et la compréhension euh, de tout ce que nous transmutons en ce moment. C'est quand même assez extraordinaire. Mais Et ma joie, c'est de venir vous rappeler ce que je vis. Ça me fait un bien fou. De me dire, bah, moi, vous voyez, je suis, je suis peut-être déjà au bon endroit. Peut-être que cette graine, elle a trouvé le bon endroit. Mais je suis en train de régler quelque chose parce que pendant six mois, j'ai prôné peut-être un partenariat avec quelqu'un qui s'est fait passer pour ce qu'il n'était pas et que je me suis laissé avoir par l'âme noircie du charbon, à travers une mémoire, et vous savez, les âmes sont très puissantes. C'est souvent pas les humains limités dans leur représentation de mortels qui vont nous faire le plus de mal. C'est l'âme qui anime le mortel, qui est pleine de charbon, et de blessures, et de souffrances. Ce dont nous parlent les Toltecs comme étant euh, euh, cette souffrance émotionnelle intense. Faire un câlin d'un toucher à quelqu'un qu'elle a, qu a cher à vivre, il va pas apprécier. Hein. Euh, il va hurler, et vous lui faites mal. Donc, euh, euh, voilà. Et... Euh, et où donc, bah, je suis en train de régler aussi des choses. Donc, ce que je vis, ma maladie est multifactorielle. Bref, euh, et c'est parfait. C'est une opportunité de, pur de purification. Alors, je, donc, 4. Non, je ne pense pas que les, les, pour les camps, mais nous nous laisse dans la peur, oui. Mais ils sont déjà créés, c'est pas pour rien. Ils font jamais rien pour rien. Jamais rien pour rien. Et si c'est un choc, je suis désolée, par moi merci, je t'aime, mais embrasse. Pourquoi cette information est venue jusqu'à toi Et si tu penses que ça peut ne pas exister, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça n'existe pas Si tu ne peux rien faire, c'est qu'il faut prendre en considération que ça puisse exister et protéger ta vie. Donc quand je dis « nous », je pense aux personnes qui sont toujours devant leur télé. Oui, mais ils contribuent, ils sont nombreux. Hein? Vous savez toujours ce message du 101 unième du singe Pour que ça marche il faut que les sans-autres soient prêts à écouter celui qui a compris. Hein. Ah bah oui. Parce que le singe, quand il a nettoyé sa pomme de terre, les sans-autres, à un moment donné, bah ils l'ont écouté et ils ont fait pareil. Mais si les sans-autres, ils n'en ont rien à foutre qui nettoient sa pomme de terre et qu'ils disent écoute-moi Fada et qu'ils veulent pas, bah ça marchera pas. Vous comprenez Ça c'est aussi un des messages que je veux transmettre. Pour éviter l'écueil du sauveur. On est les sauveurs de l'humanité, de rien du tout. On va être les sauveurs de nos descendants. De protéger la possibilité d'un retour de la vie dans quelque chose qui va être plus équilibré par rapport aux survivants. Ça, c'est mon message. C'est mort. Tous ceux qui ont fait le c'est mort. Ils n'ont plus de libre-arbitre. Donc à partir de là, vu qu'ils n'ont plus de libre-arbitre, ils ne vont pas nous suivre. Hein. On le voit déjà. On est beaucoup plus que 1%. Hein. On est plus qu'un qu'1%. Ça ne bouge pas. On est beaucoup plus qu'un cent. Je dirais qu'on a à peu près 20% en vérité à voir ce qui se passe. Mais sur les 20%, combien acceptent ce qu'ils voient Combien, dans ce qu'ils voient, dans l'acceptation, bougent Je pense qu'il y a bien 1% des gens qui bougent. Ça n'arrête pas. Hein? Les gens déménagent de partout. Hein? Veulent démissionner, veulent bouger. Ça bouge déjà là. Cette année 2023, ça va bouger dans les corps. Alors. Euh Tristan, dans le genre, j'ai eu le 119 dans un registre différent. Ah, là, tu m'excuseras, mais j'ai rien compris. Euh, Véro, ils iront au bout car ils, savent, ils se savent finis. Oui, mais c'est pas qu'ils se savent finis. <rire> c'est là où ça, c'est les paradigmes religieux. C'est fini. La souveraineté de l'humanité qui peut décider pour elle-même, c'est fini. Et parce qu'il y a cette attaque... Ceux d'entre nous qui sont en désaccord avec, ce, avec cette réalité préparent déjà la bascule qui aura lieu dans plusieurs centaines d'années. Et ceux qui attendent que ça soit maintenant, pour eux c'est fini. Ceux qui ont compris et qui écoutent leur âme, qui au lieu d'être dans le charbon et dans le silice et donc le diamant, c'est sûr qu'en général ils sont assez seuls. Hein, parce que c'est des lasers. Donc ils font mal à tous ceux qui sont autour. Ok et ils font pas mal dans le sens qu'ils veulent faire du mal. La vérité fait mal. C'est tout. Moi, j'ai compris maintenant. C'est clair, net et précis. Et j'ai un gros exercice à faire, c'est-à-dire savoir me taire vis-à-vis -vis des gens qui sont dans leur charbon et savoir dire des vérités par rapport à ceux que je veux, qui, euh, par rapport à ici, où là, euh, bah, c'est ma contribution. Et ça me fait un bien fou voilà, de dire les choses. Et euh, parce que je cherche aussi des partenaires de vie qui sont eux aussi des lasers. Parce qu'il y a plusieurs, on multiplie les choses. Je ne serais jamais là où je suis si je n'avais pas fait ma part de colibri à communiquer mes vérités pendant des années sur YouTube et sur Facebook. C'est grâce à tous ceux qui m'ont écouté, qui m'ont fait confiance, qui ont eux-mêmes bougé dans leur vie, et les consultants que j'ai eus, que je suis ici. Ce n'est pas juste grâce à moi parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire et fantastique. Non, c'est ensemble. Voilà, ça c'est important. Euh, Ludovic, tu as été tout seul avec un poste de télé tout petit avec des films comme ça ah Je sais pas. Tu peux préciser, Ludovic Il y a 12 minutes, je suis largué. 4. Euh, tu en as vu des témoins de Jéhovah. Tu leur as lâché un gros bien fort que tu n'étais pas dans la croyance mais dans le savoir. Du coup, ils ont lâché le truc. Bah ouais. Tristan, tu as rencontré David à Marseille. Ok. Euh, Lee, tu as construit une carter il n'y a pas longtemps. Yeah Lol Excellent Super, Bah ben voilà, t'es sur le chemin mon gars, bravo à toi. Ben écoutez, 1h17, ça fait quand même pas mal. Alors après, ce qui est intéressant, c'est euh, de voir les gens euh, qui viennent vous parler quand vous êtes en live. Donc moi, ça me donne euh, une indication. Euh, ils veulent vous parler, mais ils ne voient pas que vous êtes en live. Euh, alors, et là en synchro, le véritable exil n'est pas d'être arraché de son pays, c'est d'y vivre et de ne plus rien trouver de ce qu'il de ce qui fait, de ce qui faisait qu'on l'aimait. Okay. Euh, je vous transmets la synchro. Maradona est mort et les stones sont toujours en vie. Ça prouve bien que le problème c'est le sport, pas la drogue. <rire> Elle est mort. <marrant. rire> enfin voilà. Donc écoutez, en conclusion, les amis, les amours, je reviens sur le live. Euh, film de la déportation ah oui t'as vu ça quand t'étais enfant toi aussi ouais, ouais, c'est pour nous prévenir, hein, pour nous rappeler donc j'ai envie d'aller un petit peu plus loin de ce qu'a dit David en disant attention à l'IA c'est le danger parce que là s'ils veulent venir me chercher avec tout ce que j'ai dit ils peuvent s'ils veulent venir te chercher avec tout ce que tu dis tout ce que tu écoutes, tout ce que tu fais ils peuvent donc il y a un moment donné quand nous nous serons rapprochés les uns les autres, la protection ultime, ça sera zéro portable, zéro ordinateur. Il faudra euh, ne pas être repérable et avoir une autre identité que celle qui aura été annoncée ici sur les médias. Et surtout partir, disparaître. Vous avez pu voir que le défi, le challenge, qui est vachement intéressant, c'est que tout va être numérisé. Il n'y aura plus de papier. Ça veut dire quoi S'ils n'ont pas ta numérisation, ils ne sauront pas qui tu es. C'est pour ça que vous avez vu la persécution sur l'identité. Si tu ne veux pas décliner ta identité, donner ta carte d'identité, accepter de donner ton identité, tu te retrouves en garde à vue. Parce que quand après il y aura la numérisation, le tri va se faire de fait. Vous avez vu la carte vitale pour 2024, c'est l'année prochaine quand même. C'est-à-dire que de l'année prochaine, si tu n'as pas la pupus avec la numérisation avec France Connect, plus de compte bancaire, plus de la sécurité sociale, plus d'allocation familiale, plus de chômage, plus de retraite, plus de salaire, plus rien. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a un an devant nous pour bouger et être en autonomie sans ce système. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que ça va être l'opportunité pour nous de, de disparaître et de créer un système autre et parallèle. Et le temps qu'ils nous retrouvent, ils vont déjà avoir à gérer tous ceux qui vont euh, mourir, enfin qui vont partir en fait, qui vont être malades, qui vont devenir fous. Il va falloir qu'ils gèrent les conséquences de leurs actions. Et donc ils seront très, très occupés. <coughs> Et donc bah, la, la, la protection, ça va être le choix que nous allons faire de refuser cela. On sera libre. Ils ne pourront pas nous reconnaître avec leur technologie puisqu'on sera non reconnaissable. on n'aura pas voulu jouer à leur jeu. Donc c'est sûr que les non reconnaissables, ils vont vouloir nous attraper pour nous mettre, pour supprimer le groupe témoin. C'est leur façon de fonctionner. Donc il va nous falloir être très fin, être très fin, très intelligent. Mais je vous garantis que le cadeau, c'est que en changeant de vibration, nous allons aller dans un autre monde. Alors c'est pas New Age, hein, c'est pas genre et nous verrons plus. C'est juste que dans la synchronicité, c'est déjà actif avec les chamanes, hein vous avez des tests chez les chamans pour bien voir s'ils sont dans dans cette possibilité de faire descendre l'esprit dans la matière c'est de traverser un camp militaire sans se faire tuer et donc de devenir invisible vous croyez vraiment que la personne elle devient invisible bien sûr que non, c'est juste que dans la synchronisation quand il passe et là, comment il est connecté son pouvoir d'émission et son pouvoir de réception de l'information va faire qu'il va voir ceux qui pourraient le voir, faire en sorte qu'on ne le voit pas et c'est comme ça qu'il passe détourner le champ d'attention à travers une émission pour que la personne regarde à droite quand lui passe à gauche et lui, voir celui qui regarde à gauche pour ne pas aller à gauche s'il si n'est pas réceptif à son, à son, son injonction parce qu'assumer ses pouvoirs spirituels ça va être ça aussi c'est à dire que quand je vous dis que le but, le deuxième but de l'année, c'est d'avoir la sagesse, le défi d'écouter la mère terre, l'action, c'est celle d'être des alchimistes. C'est-à-dire d'avoir le couteau en main, sacré en obsidienne, qui renvoie à chacun ses champs de pensée cré de création. Comme là, je dois renvoyer à mes parents leurs mauvaises pensées à mon sujet, leurs mauvaises paroles leurs mauvaises actions, sans me laisser emporter par la. La, la déception par rapport à ce qu'ils ont fait à mon fils, par exemple, de lui dire qu'ils ne pouvaient pas venir parce qu'ils avaient pas d'argent, qu'ils ne pouvaient pas venir parce qu'ils n'étaient pas là avant, et pour après lui dire Mais n'importe quoi, on s'est mal compris. Hein, le pervers fonctionne comme ça. Et donc après, c'est moi qui passe pour la méchante. Parce que quand ils ont fait à mon fils ce qu'ils m'ont fait à moi, évidemment, je me suis fait avoir et je lui ai dit Ah, oh, bah, moi, ça m'étonne pas, ils me l'ont déjà fait. Et mon fils, ils me dit oh, Mais tu te rends compte, quand même Et après, c'est moi qui passe pour la fada puisque euh, bah, mon fils, il ne peut pas entendre et recevoir cette méchanceté, ce n'est pas possible. Donc du coup, forcément, c'est moi qui ai déformé les choses, c'est moi qui ai emmené mon fils à déformer les choses, donc forcément, ils ne l'ont pas dit. C'est impressionnant pour moi à observer, mais c'est une belle confirmation, parce que j'étais sur le point de leur réouvrir ma porte et mon cœur, et de me dire « mais non, je me protège ». Ils n'ont pas changé leur programme et leur façon de fonctionner. Donc non, mon fils doit faire ses, son expérience par lui-même. Voilà. Et, euh, et donc l'action, c'est d'être euh, le, le, le couteau, le miroir et l'obsidienne, que j'ai traduit dans le code occidental comme l'archétype de l'alchimiste, c'est-à-dire avoir le couteau qui peut trancher, tuer, mais qui, peut se, qui nous permet de nous défendre et qui nous permet de bâtir, de construire, qui nous permet de manger, d'accord euh, parce que si tu pas un couteau pour couper euh, du roseau, pour te faire une maison, des, de la paillasse, et, et ben, tu peux pas prendre le, le, le roseau et l'emmener chez toi. Euh, c'est un outil qui peut tuer, qui peut te protéger et qui peut construire. Et, euh, et donc ça c'est l'action de cette année, dans la sagesse. Saurons-nous avoir cette sagesse et, euh, et donc en fait, ce qui va nous permettre de bâtir l'orage qui va nous permettre d'élaguer toutes les énergies obsolètes. Et là, notre pouvoir, ça va être celui d'être des dieux et des, et des déesses sur la Terre. Donc c'est loin d'être anodin 2023. Hein et c'est ainsi que ce premier objectif qui est celui d'être un rêveur, le défi étant la graine, un ensemenceur de vie ou pas, ou de mort, dans une action d'être un gardien de son espace-temps, la stabilité se place par le pont des, mon le pont des mondes saurons-nous mourir pour stabiliser notre réalité à ce que nous croyons que c'était utile ou pas. Et après, nous aurons les pouvoirs d'être un canal, de réceptionner la, la guidance de notre âme connectée à notre divinité, à la différence des âmes charbon qui ne sont plus connectées à leur divinité. Et je crois que la lumière a bougé quand j'ai dit ça. C'est là où tu peux reconnaître la différence entre une âme diamant et une âme charbon. Une âme charbon, la difficulté va l'enliser et l'amener de plus en plus vers la perversion, le mensonge, le vol et la violence. Alors qu'une âme diamant, chaque expérience de confrontation, de souffrance, est une opportunité d'épuration. De se rendre compte que quelle est en moi mon ignorance, quelle est en moi ma laideur, de ma beauté, de ma puissance, qui m'amène à vivre cette expérience désagréable. Ok, j'ai trop donné par exemple ma confiance à ce voisin, j'ai trop attendu qu'il y ait une transfiguration de sa part, j'ai été dans l'illusion de croire à tout ce qu'il m'a montré dans l'action, et qu'en finalité c'était tellement différent de sa pensée de sa parole, qu'il y avait vraiment une merde quelque part. Et que toutes les actions qu'il a placées, posées d'affection, que j'ai pensé comme étant, en fait, voient les gens dans leurs actions et pas dans leurs paroles, non, en fait, c'est la cohérence. Pour différencier une âme charbon d'une âme diamant, c'est la cohérence d'entre ce que pense quelqu'un, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Mais c'est rare, donc ayons conscience de cette réalité. Et si c'est votre cas, les amis, les amours, honorez-vous, soyez fiers de vous. Et c'est ce que je fais. Même si je suis perché en haut de la montagne, je suis malade, il me faut des croquettes pour mes chiots, ça se reproduit le schéma, puisqu'en ayant été malade, j'ai pas pu résoudre, hein, j'ai eu des choses qui se sont décalées, je vis des attaques, mais c'est pas grave. Quelle est ma part de concréation dans ce que je vis qui me pose souci Eh bien, je garde ma foi, je garde ma joie, et même malade, je viens vous parler, parce qu'il est important de dépasser euh, nos limitations. Il en va de notre survie, à échelle individuelle, de nos enfants, de nos descendants et de cette libération je vais très loin aujourd'hui de l'humanité pour les siècles à venir euh... et donc Ludovic tu es un diamant bravo non non non Véro, nous ne sommes sur terre pas du tout pour apprendre à travailler les énergies ça serait cruel venir ici dans un monde aussi merdique d'une destruction collective de notre genre humain pour apprendre à travers les énergies, euh, c'est du machiavélisme. Nous sommes des êtres immortels, parfaits, dans l'absolu. D'une expérience, d'une longévité sur plein de planètes, dans l'expérience de l'oubli de notre perfection, dans un équilibre de partie de nous-mêmes dans la perfection, de la conscience, et de partie de nous-mêmes dans l'ignorance de cette perfection les deux parties de nous-mêmes s'expérimentant dans la joie de l'oubli parce que si on connaît tout tout le temps on se fait chier et puis dans la joie de se souvenir des choses pour réparer de ce qu'on a oublié, qu'on avait fait et des conséquences que ça génère c'est en tous les cas ma vérité Pour parce que sinon ça n'a pas d'équilibre, ça n'a pas de sens où est l'harmonie, où est la beauté où est la bonté qu'on doit souffrir pour pouvoir jouir moi je suis pas sadomasochiste. Hein. J'ai fait l'expérience de l'amour sacré, à avoir des orgasmes qui durent plus d'une heure dans l'énergie, sans avoir besoin de faire tac-tac tac tac-tac comme des lapins et que mon partenaire masculin était des plus ravis tout autant, euh, enfin libéré de cet appel à tac tac tac pour quelques secondes de jouissance à travers un orgasme, et découvrir la véritable jouissance de la circulation de l'énergie du féminin et du masculin dans le corps, par la tendresse, la complicité, le regard, tout en ayant aussi une fusion, euh, évidemment, physique, intime, euh, d'un plaisir de chair. Mais quand c'est équilibré, c'est juste hallucinant au point où c'était tellement beau et puissant qu'aujourd'hui, euh, je n'ai plus d'intimité parce que je recherche ça si je le revis pas ça me manque pas j'ai tellement été comblée de cette richesse de beauté et donc ça m'a rappelé la puissance de l'intelligence de l'amour véritable et quand tu as découvert ça ben non on n'est pas là pour souffrir on est là pour jouir non on n'est pas là pour apprendre on est là pour se rappeler de ce que l'on a oublié non nous ne sommes pas là pour subir nous sommes là pour agir. Non, nous ne sommes pas là dans la punition, ni la récompense. Nous sommes là pour assumer qui nous sommes, dans l'oubli, afin de nous souvenir. Et c'est à travers l'expérience. Et que ce n'est pas grave, personne aujourd'hui se souvient de qui il était dans la, dans la magnificence de son, de son essence. On joue, on s'amuse, en vérité. Et après, bah, les lois de la vie, c'est si tu as mal, c'est qu'il faut changer. <rire> Sinon, t'es sadomaso. Ok, pas de problème. Ça va se répéter. Je sais de quoi je parle, hein, je suis passée par là. Et donc, à un moment donné, t'as les programmes, ils sautent. Tu te dis, non, non, non, mais c'est pas possible, hein, moi je suis pas là pour ça. Hein. Tu trouves que j'ai une belle voix, Tristan, alors que c'est marrant, j'ai la voix complètement cassée, euh, enrhumée. Ça, c'est marrant. <coughs> Et donc, il y a un petit astérix. <coughs> Un petit Astérix Tristan dans la rue. Euh, « Camp militaire, je ne sais pas, mais j'ai survécu trois jours à Marseille. Uh »« -huh. ok. »« Tu t'es mal exprimé, Véro, tu, tu, tu es ok avec mes paroles. Okay. » Mais tu vois, c'est intéressant parce que, des fois, le collectif va venir teinter notre parole d'une énergie qui n'est pas forcément celle qu'on voudrait placer. C'est ce que je comprends de ce que tu as dit là. Donc, nous sommes sur Terre pour nous souvenir de comment nous pouvons créer la vie à partir de nos énergies. Parce qu'en plus, travailler, si tu connais le, le terme, ça veut dire, euh, dans l'étymologie, ça veut dire la torture. Et vous imaginez que tous les jours, on nous dit que dès l'enfance, il faut qu'on se prépare à la torture. Notre seul objectif à l'école, c'est de trouver un bon travail, de trouver une bonne torture. C'est impressionnant comment le langage d'un verbe créateur a été euh, galvaudé. Donc les amis, les amours, bah ce live aura été plus long que prévu, mais je pense que c'était important euh, que j'embrasse je, que les énergies de ce 15 aujourd'hui, le 15 étant la liberté de la vérité dans l'unité qui est dans la carte du tarot de Marseille euh, présenté comme le diable, évidemment, puisque le tarot de Marseille avec un C est rattaché à tous les mensonges avec euh, Jésus, euh, euh, Sainte Marie de la Mer, euh, euh, le, le tarot qui a été donc perverti. Euh, de ceux qui l'ont réellement créé, qui étaient en fait euh, les descendants euh, d'une connaissance des cosmogonies du passé, euh, et qui, se, qui était vivante aussi bien sur la terre des Celtes, que sur, qui est plutôt rattachée à la connaissance odinique, à la connaissance égyptienne, à la connaissance sumérienne, à la connaissance maya, à la connaissance des, total, des Toltecs, c'est-à-dire à une connaissance qui a plus de 10 000 ans qui était celle d'avoir enfin réussi à chasser les dieux euh, pervers euh, narcissiques afin, euh, dans la dans les accords qui avaient été placés avec les dieux qui honoraient leurs créatures, c'est-à-dire les humains, et qui leur ont donné les outils euh, pour se libérer de cet esclavage de leurs concitoyens euh, euh, galactiques qui, euh, qui ont été dans des guerres vraiment conséquentes pendant très longtemps. Et et, euh, et que là, aujourd'hui, bah, ils essayent de retourner les choses. Alors est-ce une réalité factuelle Est-ce des cycles euh, Et que nous voyons, nous observons, nous identifions, nous nommons, nous, nous affirmons comme étant des réalités matérielles, pourquoi pas pour ceux d'entre vous qui arriveraient à me suivre, l'un n'empêche pas l'autre. Pour moi, je peux très bien imaginer qu'il y ait réel, réel, vrai, des guerres galactiques dans des peuples comme on a sur la Terre, des humains qui font la guerre à des humains, avec des idéologies, des gens qui ne veulent pas des armes et de pouvoirs politiques économiques dévastateurs de l'abondance dévastateur initiale inhérente à la nature humaine, et d'autres qui ne sont que de cesse que de propager la guerre, la famine, la maladie, la mort à travers la joie de la domination de la destruction du pouvoir créateur d'abondance des humains en, les, en leur volant euh, toute leur productivité euh, chacun y verra ce qu'il entend par rapport à ça, est-ce que ces forces galactiques existent vraiment dans des vaisseaux, je pense que oui est-ce qu'ils sont encore là, c'est possible ou est-ce qu'en fait cette réalité pourrait être une réalité ancestrale qui aujourd'hui n'est pas tout à fait active ils ne sont plus que dans les plans intermédiaires ayant été vaincus, mais essayent de de revenir dans les plans matériels euh, à travers ces c'est euh, plein de choses que je développerai dans d'autres temps euh, parce que c'est vraiment tellement intense que je vous partage que cette sagesse qui est là faut que vous puissiez aussi euh, la digérer c'est déjà très fort mon message aujourd'hui c'est relevons les défis de la peur du cauchemar collectif en sachant que nous sommes des êtres qui à l'intérieur de nous avons tout ce qui nous est nécessaire la seule chose importante dans notre défi, c'est de trouver une terre fertile, des amis, des consciences fertiles, et de ne plus nous laisser enliser à côtoyer euh, des êtres euh, stériles et à rester dans des situations stériles qui vont nous amener à la tombe. Je suis désolée, c'est très intense, je vous demande de me pardonner, mais c'est en tous les cas euh, ce que je sens de contribuer avec ma part de Jaguar pour que le grand esprit intercède dans nos vies respectives les unes et aux autres, après avoir fait ma part de colibri pendant cinq ans. Et euh, deuxième objectif euh, est donc celui d'assumer notre sagesse et de relever le défi qu'au lieu de chercher dans des humains Qu'au lieu de chercher dans des, ga dans des galactiques, qu'au lieu de chercher euh, dans l'invisible, les, dans les plans invisibles, des solutions à nos problèmes euh, humains, eh bien, comme nous sommes des semences d'étoiles, comme nous sommes des semences sur la Terre de vie, accueillons notre incarnation et soyons ici associés à la planète qui va, euh, comme elle le donne à tous ces règnes du monde, la possibilité de nous nourrir, de nous abreuver et de, de, de dormir en sécurité mais ça demande un challenge phénoménal que de sortir de la société qui hume la haine avec leur loi humaine, du code civil qui est complètement faux, la loi doit être promulguée par le roi nous n'avons pas de roi, la loi est illégale, et maintenant bah, je crois que tout le monde est en train de s'en apercevoir euh, pour en fait arriver dans une action avec le gardien de chacun de notre chemin de notre espace-temps. C'est important. L'espace, c'est notre corps matériel et notre corps astral. Le temps, c'est ce qui nous permet d'avoir ce corps matériel. Et si nous sommes en conscience de ce que nous avons créé, de ce que nous voulons créer, le présent, c'est le cadeau, devient quantique et remet tout au point zéro. Donc par exemple, être malade comme je suis, c'est remettre au point zéro par une déflagration énergétique et informationnelle et donc matérielle, d'une purification de mes poumons par la tristesse que j'ai vécue de cette déflagration avec le voisin que je pensais vraiment, je vous en ai parlé, vous m'avez suivi, oh je suis là, euh, je me suis cru arriver en fait, euh, il a 20 hectares, euh, il me dit depuis l'enfance que si cela, enfin voilà, et qu'en fait son seul objectif c'était de me mettre dans son lit, et parce qu'il ne l'a pas obtenu, tout, déflag... tout a été à euh, euh, explosé. Et j'ai vu que tout était illusion, mensonge de sa part. Et c'est pas grave. Est-ce que je vais m'en vouloir d'avoir donné de l'amour, d'avoir donné de la foi, de la joie, de la paix, dans la vérité de, de solution euh, par rapport à ce qui s'en vient Non. Après, euh, j'ai expérimenté moi-même que c'était une terre stérile. Il est triple vax, il est pro autant, il est catholique. Il y a un moment donné, c'était ma, ma finalisation de Lucie. Ouvrir les yeux, ma chérie, franchement, tu ne peux pas donner ton pouvoir à ces forces-là. Par contre, l'amour que j'ai ressenti d'âme à âme, de divinité à divinité, c'est une réalité. Donc ça veut dire que je me dois, par exemple pour moi, je me refais l'écho dans ce que je vous dis, de, gra de grandir au souvenir de mon pouvoir de champ d'influence auprès de l'autre, et d'en avoir la responsabilité, la conscience. Et d'être, et d'accepter cette lucidité qui est en moi. Au lieu de l'occulter. Vous voyez? Et qu'en même temps, est-ce que je vais me reprocher d'avoir eu la foi? Pas du tout. C'est une, c'est un champ d'expérience. Grâce à cela, ben, bah, j'ai le potager, les poules, le, le coq et ma petite terrasse qui est faite. Et si je dois m'en aller parce que ça devient insupportable avec le voisin qui comprend rien, ben, bah, je partirai, c'est pas grave, ça serait un champ d'expérience. Vous voyez ce que je veux dire Je ne suis pas attaché à la matière. La matière pour moi n'a d'utilité que si elle est prolifique, si elle me permet par la suite, par exemple, d'acheter sa ferme avec des gens de conscience et que tout ce qu'aura aura été vécu en amont permettra cela parce que l'amour qu'il a reçu dans sa fin intense, qu'il l'a rendu fou, n'obtenant pas satisfaction jusqu'à fine de ses objectifs cachés, il y a goûté. Donc son charbon, là, il est en train de le cramer, là. Parce que il me disait, une journée sans me voir, ça lui manquait. Ben là, ça fait 15 jours. Donc, il est en train de brûler son charbon à travers l'action de sa connerie. Vous voyez ce que je veux dire Et si ça se trouve, on ne sait pas de quoi le futur sera fait. Donc, j'ignore si sur une sur une terre stérile ou une terre fertile. La suite me le dira. Vous comprenez Donc, je me fais l'écho dans toute ma transparence de, de ce que je vis à chaque jour. Parce que... C'est important que d'assumer à chacun notre création et notre pouvoir de co-création. Voilà. 1h40, euh, c'est l'heure intense. Et en tous les cas, ben, moi, je bénis ma petite maison. J'aime là où je suis, euh, l'énergie qui est à l'intérieur. Regardez, vous allez rire. Dans le pouvoir spirituel, des fois, ce qu'on peut manifester aussi. Je me suis laissé enfumer. Je me suis fait enfumer. Et ben, mon feu dans ma maison, il m'enfume. Et, et là, ce qui est en train de nettoyer, C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu, euh, pour allumer mon poêle à bois, il euh, y a eu des soucis, en fait, de, que le propriétaire ne comprend pas. Donc, c'est peut-être énergétique, je ne sais pas. En tous les cas, le poêle qui fonctionnait super bien, bah, maintenant, il refoule. Ce qui fait que quand j'allumais le feu, parce que là, je ne l'allume plus, euh, c'est deux heures à évacuer ma maison d'une du, du, fumée. Et donc, j'ai respiré plein de fumée. Et comme je n'avais pas fait cette expérience dans ma vie, bah, là, en fait, mes poumons sont en train de se nettoyer et en même temps, les anciens locataires étaient des immenses fumeurs donc moi je ne fume pas donc du coup je suis en train de nettoyer plein de choses à travers cette expérience moi franchement je trouve ça marrant vous voyez ce que je veux dire et, euh, et donc je sais que ça va se régler et si ce n'est pas le cas, bah, les faits concrets m'amèneront à déménager et les choses se placeront pour que cela ait lieu et j'irai dans un lieu encore plus adapté et, et mieux que celui que, dans lequel je suis ici voyez-vous donc c'est ça que je vous invite à toucher du doigt avoir cette foi en la planète, en la Terre, c'est elle qui m'a conduite ici. Et dans les accords, les rencontres, les synchronicités, comment les choses se placent. Et ça ne veut pas dire que vous saurez que vous êtes arrivé au bon endroit quand vous serez euh, dans une opportunité de pouvoir croître dans la magnificence de votre essence. Pour l'instant, j'en sais rien. Moi, je vais voir ce qui va se placer ici dans le futur. Est-ce que j'ai des gens qui vont venir me voir Est-ce qu'on va acheter la ferme d'à côté Est-ce que je vais rencontrer des gens autour de moi et le, le hameau va se vider de ses voisins plutôt négatifs euh, ou est-ce qu'en fait c'est moi qui vais partir Je verrai bien. En tous les cas, j'ai la foi et ça, chaque jour le matin quand je me lève et que j'ai la foi, je bénis ma joie, ma paix, la lumière qui m'anime et dont je viens vous faire part. Et, euh, et par exemple, là, quand j'étais pas bien, j'ai goûté à ce que certains peuvent ressentir. C'est-à-dire, euh, quant à le moral dans les chaussettes. Parce que je vis de façon factuelle quelque chose de complexe euh, sur différents points de, de ma vie privée à l'instant. Et je n'ai pas envie de les nommer parce que je vais trouver les solutions. Hein. Les pistes sont déjà là. Mais quand on n'est pas bien, on voit tout de façon négative. C'est terrible à vivre. Hein. Donc, s'il vous plaît, ayez la foi de la joie, de cette paix, du droit que parce que vous voyez la vérité, vous allez vous mettre en action et vous ne savez pas comment, avec qui et pourquoi, mais, enfin, et, enfin comment, mais vous savez pourquoi. Et qu'à partir de là, euh, bah en fait, le ramonage, il a été fait juste avant que j'emménage. C'est tout propre, c'est tout neuf et j'ai fait que deux mois de bois. Donc oui, j'ai une opportunité. Euh, le propriétaire s'est proposé de le faire, mais il comprend pas pourquoi puisque voilà, il y a eu que deux mois, euh, deux trois mois où j'ai fait du feu. Et pourquoi il s'est passé ça Et quand il regarde, il voit la lumière, il y a rien. Euh, donc, euh, mais c'est sûr qu'il faudra faire quelque chose parce que c'est pas possible comme ça. Voilà le, le bah ben le tuyau euh, on l'a regardé, il y a rien. <rire> Donc du coup euh, c'est c'est mystique, voilà. Mais je pense qu'il y a forcément une raison factuelle hein, et matérielle mais euh, pour l'instant euh, le propriétaire qui qui est un constructeur de maison ne ne voit pas pourquoi. Et puis les il s'est fait triple vacciner avec sa femme qui a déclaré un cancer foudroyant et, euh, et donc il a d'autres préoccupations à court terme et c'est pas... Il est déjà venu euh, deux fois et voilà. Donc euh, je vais le ressolliciter là pour aller faire quelques courses et puis on, on verra bien. En tous les cas, euh, embrassez vos initiations de transcendance, embrassez ce qui vous... Ah oui, oui, oui, il y a de la lumière, tout à fait, il y a plein pot de lumière. Donc tu dis peut-être un petit ramonage du de poil s'il y a de la lumière. Oui, il y a plein de lumière. Alors qu'est-ce que tu recommanderais Tu penses que c'est nécessaire quand même <rire> Bon, de toute façon, il faudrait bien que ce soit fait euh, parce qu'on est qu'au mi-janvier. Donc euh, bon, après je suis contente, hein, il fait très, très doux, euh, je n'ai pas forcément besoin de, de, de feu. Et j'y arrive maintenant, je sais comment faire pour déclencher le feu... Euh, euh, j'ai tout ce qu'il faut et euh, pour avoir moins de, de fumée. Voilà. Et, euh, et donc du coup, mon bois, c'est marrant, hein <rire> je parlais de charbon avec les âmes et ben le bois devient un peu euh, comme du charbon. Alors peut-être une invitation à savoir comment faire du charbon actif aussi, pour purifier l'eau par rapport à ce qui s'en vient. Ça, ça va être aussi, euh, faut que j'apprenne ça. J'ai tellement de choses à faire dans ce qui s'en vient. Mais en tous les cas, voilà, j'avais envie de, de venir partager avec vous, après ces quelques jours au fond de mon lit, euh, qui m'ont... Euh, si elle a la lumière, pas besoin. Bah ben voilà, c'est ce que m'a dit le proprio. Donc on ne comprend pas pourquoi, d'où ça vient. Donc il faudrait aller voir le chapeau, peut-être tout en haut. Mais il m'a dit qu'il qu l'avait regardé, qu'il voit pas de problème. Donc il a créé quelque chose pour peut-être. Enfin on ne sait pas. C'est mais c'est comme ma voiture, elle passe de garage en garage en garage et ils ne comprennent pas pour quel est son problème. <rire> Donc je crois que être spirituel dans la matière génère aussi des situations de propulsion, mais aussi des situations de frein. Euh, qui sont assez surprenantes. C'est pour ça que quand j'avais découvert Nathalie Knepper, qui voyait des entités euh, qui interféraient dans la matière pour générer des problèmes techniques, hein, notamment au niveau des lives et tout ça, euh, bah, je l'ai déjà vécu. Euh, voilà, donc apparemment, euh, il va falloir que je grandisse en force de légitimité, d'amour, de souveraineté, de ma propre puissance pour euh, bah, voir, à solutionner ce problème euh, de feu dans ma maison. Et je pense et puis, euh, le chapeau qui tourne, ça, je sais pas. Ah, il aurait peut-être tourné avec un grand coup de vent. Ah, oh, merci, merci, merci. Ça, c'est très concret, c'est très pragmatique. Oui, oui, je pourrais en parler à Jean-Jacques de Proprio. Et ça, ça se trouve, l'angle que tu avais mis par rapport au courant du vent que tu connais, puisque sa maison, il a vécu 25 ans dedans, peut-être que ça a bougé, c'est ça qui fait ce problème. Ah, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais super. Parce que d'ailleurs, il m'a même dit, normalement, il me dit, la fumée, au bout d'un moment, elle est blanche. Là, je ne comprends pas pourquoi, elle devient jaune. Donc, euh, ouais. Euh bref donc de toute façon ma voiture c'est pareil le cadeau que je vis là avec la situation euh, c'est qu'il faut que je la retrouve très très très très vite euh, pour avoir mon autonomie et moi je vois je vois vraiment toute opportunité qui vient me confronter comme une opportunité de me transcender c'est-à-dire que voilà pour pour la petite histoire avec la voiture sans permis j'ai pas de voiture sans permis parce que je bois et qu'on m'a retiré le permis c'est que je l'ai pas le permis je l'ai jamais passé voilà je viens de la région parisienne euh, quand j'avais le temps j'avais pas l'argent quand j'avais l'argent j'avais pas le temps ceux qui vivent en région parisienne pourront peut-être comprendre ça j'étais cadre enfin j'ai été d'abord commercial ensuite cadre je bossais 50 heures par semaine et donc les, les horreurs d'ouverture quand je travaillais je n'avais pas les moyens de passer le permis et quand je travaillais pas comme je voulais pas toucher le chômage et que moi quand ça me faisait chier je démissionnais et eh ben en fait j'avais pas vraiment l'argent le permis. Puis je ne voyais pas ça comme quelque chose d'important entre les transports en commun. J'allais beaucoup plus vite il y, a 20, il y a 30 ans avec les transports en commun qu'avec la voiture. Euh, Quoique là, j'ai été surprise de voir tous les gens qui ont laissé de côté la voiture pour aller dans le transport en commun, parce que je trouve que les... quand j'ai regardé les tacos surprises avec Rémi, c'était vachement plus fluide que moi. Ce que j'ai connu à 30 ans, c'était du cul-à-cul en permanence. Hein. Des fois, c'est mieux sans chapeau. Ah d'accord, bah écoute euh, Parce que nous ici il y a énormément de vent Donc euh, je, je vais voir ça avec lui euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui donc j'étais avec cette histoire de voiture Sans permis après, je suis partie de la région parisienne, il y a 20 ans, pour aller, euh, à Dijon, la ville la mieux desservie de France. D'ailleurs, maintenant, bah, Dijon, qui est une ville administrative, euh, dans le centre de, enfin, dans la, dans le, dans le, le centre de Dijon, il n'y a plus le droit aux voitures. Il y a des trams et tout, machin, nan, Donc, à l'époque, c'était pas le cas, mais donc, j'avais pas besoin de permis non plus. J'ai essayé de le passer. J'ai passé 16 heures de conduite, et comme je pas, comme, une, comme un, un perroquet aveugle, euh, à l'époque, j'ignorais euh, le syndrome. Attention de la d'une intelligence holistique, d'une telle puissance de droiture et d'intégrité qu'elle est considérée comme une maladie autistique. Le syndrome de l'autisme Asperger. Moi, à l'époque, je savais pas ça. Mais bon, ça a été factuel dans mon apprentissage. J'arrivais pas. À... J'étais soit super doué, soit super nul. Voilà. Euh, et donc, j'ai arrêté ça, d'apprendre à passer le permis. Ça m'a, ça m'a fait chier. Et, euh, et après, bah, j'ai eu des amoureux, des amis qui m'ont véhiculé en voiture quand j'étais dans l'Aude et en Ariège. Et euh, jusqu'à ce que j'ai ma petite voiture sans permis, que je me suis offerte par mes activités d'auto-entrepreneur, euh, euh, 3100 euros la petite, la petite voiture Playmobil, hein. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai appris à conduire sur une voiture sans permis et j'en suis super fière parce que quand je vois tous les gens qui ont le permis, ils sont terrifiés de conduire ma voiture. Donc euh, je me dis voilà, c'est vraiment l'image de qui je suis en fait. Ou dans ce véhicule, au vu de ma réminiscence et de mon saut quantique en 95, d'une reconnexion à ma conscience galactique, j'ai vraiment l'impression d'être dans un véhicule humain comme dans une voiture sans permis c'est la même quoi c'est franchement nos vies c'est vraiment des films hein. c'est assez amusant donc voilà et donc du fait ben, je vois ça euh, comme une opportunité de transcender la peur de conduire sur une route où tu peux pas passer à deux ce n'est pas possible. Donc, dès que tu rencontres quelqu'un, il faut qu'il y en ait un des deux qui fasse, un, qui fasse une marche arrière pour trouver un endroit qui puisse à l'autre de passer. Sauf que moi, ben, je n'ai pas assez de maîtrise sur une voiture sans permis. Si quelqu'un a déjà conduit une, vous saurez ce qu sait, de quoi il s'agit. C'est pas évident de braquer et tout avec une voiture sans permis. C'est très gauche. Euh, C'est quand même un moteur de... de de mobilette, ce qui n'a pas la mobilité d'une mobilette. hein dans une voiture euh, en plastique euh, qui, qui braque pas bien et tout. Et, euh, et donc, ça me faisait super peur. Et puis, je me dis, ben, j'ai trouvé la solution. Hein. Il va falloir que je... Je m'arrêterai. Je descendrai. J'irai voir l'autre. Non, non, je suis désolée. Soit vous conduisez ma voiture pour braquer. Attendez, j'entends les chiots qui hurlent. Je vais voir ce que c'est. Voilà, tout va bien, ces petits pioupiou, euh, je sais pas, il est, il est, euh, il est pas loin de 14h, je leur ai donné à manger vers 10h, donc ça doit être ça, Comment ça, un petit peu à avoir faim. Euh, oui, donc en fait, euh, voilà, donc mon challenge, c'est récupérer ma voiture, elle ne veut pas s'arrêter, on me montre comment je peux se l'arrêter de façon de forcer, c'est pas grave, moi du moment qu'elle roule, puisque c'est le cas aux dernières nouvelles, elle roule, Bah, je roulerai, voilà, et puis j'aurai ma, ma liberté, donc ça, ça va solutionner très vite. Il fallait qu'en moi j'ai la force et le courage de pouvoir conduire sur ces petites routes, de prendre ma voiture euh, même si elle n'est pas, pas réparée euh, et de trouver la solution de comment conduire et puis etc. Et donc d'avoir le courage de téléphoner à ce garagiste parce que avec mon extrême sensibilité, vous voyez c'est une force mais c'est aussi une vulnérabilité, euh, c'est complexe pour moi de... de que le soutien financier et le budget que j'avais annoncé au garagiste en fait je l'ai plus puisque le voisin s'est retiré il a commencé comme ça en n'arrêtant pas de se plaindre qu'il oh, il pouvait plus m'aider Comment, enfin comment il allait faire pour m'aider et je lui avais dit bon bah écoute lâche la faire quoi donc euh, voilà et alors que c'est quelqu'un qui m'a répété répété répété euh, ah mais moi tu sais je suis un homme de parole euh, patati patata vous voyez bien donc c'est pour ça que j'ai eu un gros choc euh, physique euh, à travers la maladie mais qui est une opportunité de guérison par un choc euh, émotionnel et en même temps le cadeau, parce que c'est ma connerie en fait qui crame, hein. euh, lui il est toujours le même, c'est toujours un menteur, manipulateur, euh, euh, c'est moi qui n'ai pas voulu le voir tout simplement, c'est encore mon petit schéma euh, d'idéaliste, n'est-ce hein, pas, et de rêveuse, mais est-ce que je vais me le reprocher Ah non, que nini -ni, les amis, par contre accepter euh, d'avoir plus de lucidité, oui, oui, oui, euh, est-ce que le vent est toujours dans la même direction, Bah ça je ne sais pas, justement, j'en sais rien. Donc, euh, c'est le côté pragmatique matériel des choses euh, m'échappe un peu beaucoup le plus souvent. Euh, donc, je demanderai en tous les cas, merci pour ces questions, euh, ces propositions, Ludovic, et je demanderai à, à Jean-Jacques, en fait, euh, de regarder ça. Donc, bah écoutez, je vous remercie pour votre attention. Finalement, ça aurait été un live euh, de deux heures. Euh, merci. Tiens, j'ai envie de voir combien on liké. Euh, 42 commentaires. Là, je vois 10 likes, 2 partages. Et vous êtes 7 en ligne. C'est ça Je vais réactualiser sur ma page euh, pour voir. Euh, sur le live, je vois 6. Donc là, j'ai quelqu'un qui est parti. Et que 2 partages et que 10 likes. Ouais. Bon. Ok. Bah, si vous n'avez pas encore liké, merci de liker. Et puis, bah, de toute façon... Euh Merci euh, Tristan de remercier ce, ce temps. C'est vrai que euh, alors après je suis plus trop attention aux algorithmes, aux présences et tout ça, parce que euh, je me suis rendu compte que euh, encore une fois sur YouTube. il y a, euh, Facebook je sais pas, mais sur YouTube c'est une évidence. Impressionnant. Vous savez la vidéo que j'avais fait, bienvenue aux abonnés ici. J'ai senti, quand j'ai vu l'énergie, la lumière, parce que par contre, je transmute, mais hein, franchement, je suis hyper lumineuse. Donc ça, je suis super contente. Et euh, Parce que ça ça transparaît. Et puis avec des, des mouvements de couleurs et tout, je, je connais ça. Et ça faisait un moment que je ne l'avais plus. Donc là, c'est revenu. Donc je suis contente. Ça veut dire que même si physiquement, émotionnellement, psychologiquement, il y a des hauts, il y a des bas. Nous sommes des êtres humains. C'est loin d'être confortable et sympathique tout le temps. Euh, au niveau de l'énergie, c'est bon. Donc, je sais déjà que, puis au niveau de ma joie, là, elle est revenue, je sais déjà que c'est bon. Et, euh, et, bien, en fait, cette vidéo, je l'ai téléchargée, je l'ai partagée sur YouTube, mais euh, truc de ouf, quoi. En 8 heures, j'ai eu 300 vues. Pouf! Et après, en, bah, 3, deux jours plus tard, j'avais eu genre 10 vues, quoi. Donc en fait, ça montre bien qu'il y a des fois ils permettent que ça soit vu, il y des fois, ils, enfin tout est, c'est leurs algorithmes vraiment gèrent la, la communication. En tous les cas, je remercie parce qu'il y a eu une petite percée. Et donc c'est pour ça que pour moi, euh, je remercie des gens qui ont un champ d'influence matérielle bien plus conséquent euh, pour dire des vérités, comme même, comme Sylvain Otrota. Ah, je devrais peut-être pas trop les nommer ici, mais bon, voilà, ce sont des gens qui sont complotistes, très persécutés. Euh, parce qu'ils disent des choses que la plupart euh, ne sont pas en accord. Euh, mais à l'arrivée... Euh, oh, à l'arrivée, j'aime bien le numéro qui, de, de ce live. Vous avez vu en haut 4-4-4. Uh -huh. On a le triple 4. Le 4, c'est la structure, la droiture, l'intégrité. La famille... Ah, intéressant. Ah, ça me plaît bien. Renforcé par le 3 derrière. Le 8. Et vous avez vu, il y a le 6-6-6 qui a le 1 dedans. Sachez que 2021 plus 2022 plus 2023, ça fait 6066. Okay? Et bien là, sur ce live ici, on a le 6166. Donc on va plus loin. Donc bienvenue les amis, les amours, dans ce replay, pour vous qui serez passé là. Merci de liker. Merci de commenter après ce replay, dans le replay. Merci pour vous, euh, aurez commenté. Donc remercie Ka je remercie Kat, Tristan, euh, Ludovic. Euh, qui sait qu'il y a eu d'autres Véro euh, et nous avons eu aussi Rosemary je me souviens et je peux pas remonter plus haut donc euh, merci à vous tous euh, d'être réveillés à cette réalité merci de prendre en considération mon propos en bougeant dans vos vies et merci de venir m'en témoigner en privé euh, de me soutenir aussi en étant abonné à la chaîne YouTube c'est pas encore le cas, de venir rejoindre le fil Telegram. Je redémarre tout à zéro, alors merci d'être là pour ceux qui me suivent depuis longtemps, merci à ceux qui viennent de liker, merci de partager autour de vous, parce que je pense que c'est pas si commun des gens qui sont aussi naturels aussi transparents euh, dans une intégrité d'une droiture de d'aligner la vie intellectuelle, la vie spirituelle la vie émotionnelle et la vie matérielle euh, dans une communication assumée de cette responsabilité et que ça ne veut pas dire que parce que j'assume mon intégrité je me peux ne peux pas me tromper bien sûr que oui mais en tous les cas sachez que euh, quand, quand je suis euh, dans un chemin d'études, d'observations, dans la pratique d'expérience, je présente mon information dans les interrogations qui me préoccupent. Et quand par contre, pour moi, c'est une vérité affirmée, c'est indéniable, comme là, nous le savons très bien, que, euh, ah oui, il y a un monsieur qui a dit une expression, « le poison du cobra ». Ça m'a beaucoup plu. Nous savons très bien que le poison du cobra est un poison du cobra. Et donc, on peut pas nous remettre en question à cette réalité-là. Donc, euh, voilà. Et bien, là, je vais par contre utiliser la sauce de l'énergie pour l'affirmer. Donc, euh, radiesthésiste Ludovic, un autre Ludovic, tu arrives au moment où je m'en vais. Donc, bah, je te laisse avec le replay. Merci à vous d'être passé par là. Merci de liker, partager, de commenter. Et puis, bah, au plaisir de vous retrouver en freestyle comme j'aime à le faire à l'impulsion de mon cœur et de mon diamant intérieur. Je vous aime, nous nous aimons de toute éternité, et donc bah, que cette année 2023 soit pour toi, pour vous, pour nous, pour chacun d'entre nous qui faisons le choix de, du saut quantique de trouver euh, une terre fertile dans laquelle tu vas pouvoir faire fleurir ton existence. Une, euh, une énergie de ta sagesse qui va aussi pouvoir permettre à trouver le bon endroit sur cette terre. Un bon entendeur, bonne réflexion, bonne intégration.